Bonjour à tous, eh bien, nous sommes là réunis pour une partie de Hell de la Saga, je sais qu'elle a été très attendue, cette fois-ci c'est la bonne, on va pouvoir faire cette partie et euh, dans notre tout nouveau studio d'enregistrement maison, alors j'espère que ça va bien, bien rendre, euh, c'est une première donc soyez un peu indulgents euh, en tout cas euh, tout le monde est là, on est réunis et on a hâte de jouer cette première aventure je vais présenter un petit peu les personnes qui nous, qui nous accompagnent. D'abord, nous avons notre maître S-Règle, euh, à savoir Naël. Bonjour. Euh, qui est donc de Mythic Games aussi. Mais nous n'avons pas que des gens de Mythic Games. Nous avons deux invités qui sont là euh, et qui nous ont fait la, le plaisir de, de venir. Donc, euh, notre ami Pete de Casernal. Salut à tous. <rire> euh, qui donc est connu pour euh, son goût immodéré pour euh, Cthulhu. <rire> oui, oui, toutes les monstrosités, donc je pense qu'elle, il y a moyen de faire quelque chose. Oui, <rire> je confirme. Et nous avons euh, David Riley, Alors, Bonjour, donc, on, il y a bon beaucoup oui. de Cthulhu là, aujourd'hui. Hein. Ah, ah euh, oui, on est venu en force, hein, mais il n'y a jamais trop de cultistes à une table. Non. Donc David Riley, qui bien sûr est le créateur du groupe Facebook de euh, Hell, de la saga, euh, qui, a été, euh, qui est toujours euh, très, très animé, très... Euh... Oui, tout à fait, ouais, on continue euh... Les vikings continuent à nous solliciter et on leur répond avec grand plaisir. Et, et est ce qu'ils attendaient cette partie, clairement. Donc voilà mes vikings, ça y est, ça arrive. Alors, je précise euh, que ce n'est pas une, une vidéo où on va expliquer les règles. On part du principe que vous connaissez les règles, on fera peut-être une autre vidéo pour, pour l'expliquer séparément, donc on donnera, on expliquera un tout petit peu ce qu'on fait, mais euh, pour le, le, le dynamisme de la vidéo, on va aller directement jouer cette partie. Eh bien, vous êtes prêts, mes amis Oui. Vous êtes prêts, donc... Bon, vous vous, vous souvenez que nous venons de, de faire une grande traversée euh, qui s'est mal passée. Euh, nous sommes très survivants et l'aventure la, commence à ce moment-là. Alors, nous avons ici le, le, le, livret le, le livret de saga. Et sur ce livret de saga, vous pouvez voir euh, la mise en place. Voilà, vous pouvez voir la mise en place. Euh, donc... Ça indique le, les, les tuiles qu'il faut placer. Alors, nous les avons placées déjà sur la table. Le type de tuiles pour, pour les réunir rapidement. Euh, les jetons dont on va avoir, avoir besoin. Les jetons saga, les totems, les, les, les jetons de menace. Euh, également, euh, ce plateau qui est le plateau du clan. Euh, le nombre de cartes vestiges, le nombre de cartes trophées, etc. Tout est indiqué là. Donc, ça a déjà été fait. Et... Ensuite, euh, vous voyez ici le, le, le, le, le champ, en fait l'introduction, merci Naël, euh, qui précise les héros qui sont non jouables. Et vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai lu l'introduction, vous voyez que Alvar, Petronilla et Erika ne pourront pas être joués dans ce scénario. Euh, euh, ensuite, nous avons quatre héros qui se jouent pour ce scénario. Tous les scénarios n'ont pas le même nombre de héros à jouer. Il y en a un qui est imposé qui est Bergoun et les trois autres que euh, les joueurs peuvent choisir là, nous sommes quatre joueurs, chacun va jouer un personnage. Mais si on a, il y avait plus d'un personnage, euh, eh bien, certains d'entre nous pourraient en jouer deux. Voilà, c'est euh, comme ça que, que ça se passe. Donc, la première chose à faire, c'est lire l'introduction. Et donc, on va y aller. Après les tempêtes que nous avons essuyées, le moral de l'équipage est au plus bas. Aucune de nos prières ne semble avoir été entendue. Péché est inutile. Ces eaux stériles ne nous apporteront rien. Et la fièvre est parvenue à s'immiscer dans la couche des plus robustes. Alvar est malade, depuis maintenant deux jours, et ses forces semblent l'abandonner. Les éléments se dressent contre nous. Un vent sournois s'évertue à user le peu d'espoir qu'il nous reste. Et la brume étouffe tous nos sens. Il est difficile de lutter contre l'accablement qui pèse sur nos faibles épaules. Pourtant, la forme qui se dessine à l'horizon n'échappe à personne. Est-ce une hallucination Ce cou épineux et massif surmonté d'une tête de dragon nous présente-t-il sa gueule béante Mais nos esprits se fourvoient. Je l'ai bien vite constaté à mesure que nous nous sommes approchés de la côte. Ce n'est finalement que la proue du dracard de notre roi Hakon hissée au sommet d'une tour de bois. La stupéfaction noue toutes les gorges du navire, mais nous ne perdons pas espoir. Dans la nappe blanchâtre qui nous entoure résonne notre corps, que nous sonnons plusieurs fois, dans l'espoir d'entendre une réponse de nos proches. Mais seul un silence glacial accompagne nos derniers coups de rame. Nous abordons péniblement une petite grève de roches coupantes comme une lame d'ulfberte. Un sentier s'étend devant nous, traçant des courbes irrégulières le long d'une côte silencieuse. Il est nabé d'une brume bien décidée à suivre chacun de nos pas. Nous devons faire au plus vite pour rejoindre la tour installée au sommet de ce versant rongé par la houle. Nombreux sont les blessés, et notre chef Alvar se meurt, avec pour seul réconfort sa fille Erika à ses côtés. La fière Bergoun saute sur la terre ferme, déterminée à gravir ce chemin qui nous sépare de nos frères et ramener de l'aide. Les plus aptes d'entre nous, Et donc, nous devons choisir les trois héros qui vont accompagner Bergoun. Et déjà, qui veut jouer Bergoun Moi Tu joues Bergoun Eh bien, oh. voilà. Bergoun, c'est la guerrière du clan. Je le sens bien, je le sens bien. Elle <rire> est entre deux bonnes mains, là. Tiens, tu peux Et lui. De... Alors. Montrer le... ouais, tiens, on va tiens. montrer Bergoun. Voilà. Avec son familier qui s'appelle Olaf, qui est un ourson. Voilà. On a dit qu'on n'expliquait pas toutes les règles, hein, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des caractéristiques qui vont indiquer le nombre de dés à lancer. Donc, il y a vaillance, défense, agilité, survie, perception et volonté. Euh, elle a des compétences particulières euh, qu'elle peut perdre si elle est blessée. Donc, quand on reçoit deux blessures sur une compétence, on perd cette compétence. Bon, après, il y a son rang, il euh, y a son, sa religion, il euh, y a sa capacité spéciale, euh, chaque personnage en a une, et elle a sa carte... Euh pouvoir. Sa carte pouvoir qui en l'occurrence ah, bon. est son ourson. Donc si on peut peut-être prendre les figurines aussi, on oui. va les on va les montrer Donc. voilà. Donc Merci. nous avons nous avons euh, Bergoun, voilà. la figurine et oui. nous avons son ourson parce que elle peut le déployer. Donc tu vas devoir gérer Bergoun et l'ourson. Très bien. Donc voici son dashboard. Merci, sa carte et l'ourson dessus. Parfait. Et Bergoon commence ici, comme tout le monde. On va tous commencer dans cette zone-là, comme indiqué sur le setup. Voilà. Euh, moi, j'ai un petit faible pour le personnage de Nord. D'abord, j'adore son illustration, j'adore son histoire, j'adore le mystère qui l'entoure. Et donc, je vais jouer ce vieil euh, quasi-aveugle, pas tout à fait, mais presque aveugle, euh, qui, euh, qui est prêt à, à mourir au combat. Donc, voilà ses, euh, voilà ses caractéristiques. Euh, donc, on voit... Euh, il a un très très haut rang, donc c'est un, un vieux respecté. Euh, il est de religion scandinave, non, forcément. Mmh. Euh, il a une capacité, euh, voilà, s'il prend des blessures, il va gagner du moral. Hein. Voilà, pendant la phase des hostiles. La phase des hostiles. Euh, voilà, il a beaucoup de volonté, ça c'est intéressant, notamment si on veut prier. Exactement. Hein Et quand il est seul, il a sa capacité, lorsqu'il est seul, mmh. donc... C'est pour ça que c'est un solitaire. Il va lancer un dé supplémentaire. Voilà. Et après, j'ai mon, j'ai pas de familier moi, mais j'ai le champ du signe. Donc euh, si euh, mm -hmm. je suis mis à terre et je peux faire une grosse attaque avant de, de devenir attaque. inconscient, le baroud donne. Voilà. Donc voilà pour moi. Euh, Qu'est-ce que tu vas choisir euh... Moi, j'ai le choix entre l'esclave et euh, le berserker. Donc je vais faire dans la subtilité et je pense que je vais prendre le fils de tir, à savoir le berserker. Tiens, dingue. alors, ouais. d'abord, bon, on va montrer son Tu avoir. hésitais entre ces deux-là. J'hésitais, voilà. mais euh, j'ai envie tu de ce sont les deux qui t'intéressaient. Donc, euh, alors, là, euh, David euh, choisit, en effet, <rire> un personnage très fin et subtil et racé. Ouais, ouais. Bon. Donc... Euh, un personnage qui joue beaucoup sur la, sur la perception, le mystère, en fait, la mystère oui, voilà. Voilà. le dialogue, les choses. Il a une grosse effet pour dialoguer en tout cas. <rire> voilà. Donc voir bah, c'est quelqu'un de solitaire aussi qui a donc, rage et frénésie. Hein, donc, je pense que les, les noms parlent d'eux-mêmes. <rire> euh, hein, et son passif s'appelle invincible. Donc voilà, à partir de là, ouais, bon. tu as la même capacité que moi de solitaire. Ouais. Donc ouais. si tu es seul, tu lanceras un dé supplémentaire à tous tes gestes qui peut être intéressant. Euh, et puis, plus tu es blessé, euh, plus, <rire> plus j'ai de défense. Plus tu as de défense. Plus tu as de défense, exactement. exactement. Voilà. Donc, pour discuter avec les hostiles, c'est l'homme qu'il nous faut. Et ta voilà. compétence spéciale, c'est un tourbillon, donc tu vas faire voilà. euh, tourner ton épée et tu vas, tu vas, tu vas, tu vas faire très très mal euh, ouais. aux hostiles Il qui sont proches. Je discuteras avec tous les hostiles. <rire> voilà, exactement. Je, voilà. Suis, je suis là pour voilà. pacifier voilà. ce hostile. Voilà. Et donc, bah, moi, je vais prendre, euh, je vais prendre Leslie, hein, l'esclave. Voilà. voilà. Alors dans ce jeu c'est ça qui est intéressant, on peut se dire oui il y a des personnages qui sont très bourrins des autres qui sont moins intéressants Eh bien non, dans ce, dans ce jeu tous les personnages sont intéressants et parfois bien plus que ce qu'on pourrait croire euh, alors, euh, Lesline, c'est une esclave euh, elle, elle s'est retrouvée dans le groupe... Euh... Il y a une histoire voilà. derrière tout ça. C'est euh, l'esclave de Petronia, en fait, exactement. De Petronia, la... La, la, la, <coughs> la reine. Exactement, la femme de, de Hacon, voilà qui euh, s'est fait embarquer dans l'aventure, bah, parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix, hein. <rire> et euh, qui, du coup, se retrouve sur l'île. Euh... Alors, dans elle, elle est chrétienne. Hein. Exactement. Donc, euh... Tout comme Petronia. Tout comme Petronia. Voilà. Et, euh, et voilà. Elle et elle, elle peut est. prier dans n'importe quelle zone où elle est seule. Exactement. Et elle peut... Euh payer des blessures pour obtenir euh, ben, avec, à, au lieu, au lieu des, de dépenser lieu, des voilà. ressources voilà. parce que au niveau des on rappelle au niveau des, des prières on peut généralement euh, offrir euh, offrir des choses pour avoir des réussites supplémentaires et faciliter en fait euh, cette prière ben, elle, elle peut se blesser en fait pour faciliter euh, pour faciliter ses prières voilà alors son sa, sa capacité c'est qu'elle a une sorte cette torche qui qui euh, qui est très importante euh, sa torche euh, c'est le, le feu purificateur. Alors, elle coûte cher à utiliser, hein, oui. ça coûte 3 Pourquoi. morales. Euh, mais par contre, ça peut bloquer totalement euh, le déplacement des hostiles dans une zone. Hein, C'est ça. Donc voilà. sa zone, personne ne peut donc rentrer ou sortir de sa zone. Ça coûte euh, cher, mais exactement. ça peut avoir une grande importance euh, tactiquement. Okay. Donc voilà, nous avons tous nos personnages, je pense que nous pouvons euh, y aller. Ils sont déployés donc, dans... Ouais. Dans, la zone, euh, dans la zone de départ euh, qui se trouve ici. Et qui est indiquée par le scénario. Qui est indiqué par le scénario. Euh, tout d'abord, la personne qui a le plus haut rang euh, parmi nous va, être, va avoir le rôle de meneur. Donc, euh, Je pense que c'est moi. Je pense que c'est euh, moi. Rang 11, exactement. Ouais. Donc tu vas prendre le rôle du meneur. Oui. Et donc du coup, tu vas devoir désigner à chaque début de tour un éclaireur, donc qui sera la personne qui jouera en premier. Alors. Nous ne savons pas trop ce que nous, nous devons faire, nous savons que nous devons trouver euh, le... Le, campement. le campement. Donc on suppose qu'on va explorer, ce qu'on qu peut voir quand on regarde un petit peu cette map, c'est qu'il y a des jetons ici et là qui sont des jetons saga qui nécessitent une action pour qu'on les retourne, donc ils ne sont pas révélés automatiquement et qui vont nous envoyer vers un paragraphe à lire. En revanche, quand il y a A et B, quand on envoie directement les lettres, ça veut dire que dès qu'on rentre à l'intérieur, on est tout de suite envoyé à un paragraphe. On peut même le voir sur l'espèce de signet qui est là. Le A, on ira au paragraphe 150, et le B, on ira au 54. cela on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est C, D, E, F, G On ne sait pas. Ça, ce sont les totems d'où vont popper, d'où vont apparaître ouais. euh, les, les nouveaux hostiles, euh, en fonction euh, des cartes expédition que nous allons... Euh... Donc, je me dis... Euh, qui pourrait commencer Après, ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh, peut-être quelqu'un qui, qui est bon pour scruter, qui est bon, un bon éclaireur, peut-être Bergoun. Euh, Ou l'esclave, elle alors, sert à rien. Actuellement, le, je pense que la, la personne qui scrute le mieux, c'est moi. C'est toi moi ou euh, Bergou Non, c'est Bergou ou c'est Moi j'ai un ah, Pas, pas très très bien alors, hein, alors moi, En fait, on a tous euh, un niveau de perception assez bas, mine de rien. Voilà. Alors, ouais, moi j'ai avoir... un, donc je suis Moi voilà, j'ai un moi, aussi. Moi j'ai deux. J'ai un, voilà. donc okay. l'esclave devant est une bonne idée. Et j'ai trois d'agilité, donc je peux me déplacer de trois zones. Donc, bon. donc je vais le donner à Leslie D'accord, donc voilà. Tu m'envoies juste. Je t'envoie. Ça me fait partir en Très bien. N'oublie pas ta torche. Très bien. Donc, euh, sont, on on te rejoint promis alors, alors là, ce qu'on voit aussi, ici, là, ce jeton, euh, juste pour qu'on sache, c'est un jeton de le gibier. Euh, gibier hein, C'est-à-dire que si on y va, on peut essayer d'augmenter nos ressources de nourriture, mais il faudra le, le, le chasser, le, le, hum. le détecter et ensuite réussir à l'abattre. On voilà, faire un test de survie voilà. pour pouvoir gagner euh, des vivants. Donc on va tirer la carte euh, expédition, la carte fatalité. C'est la, la première, donc au début de chaque tour, c'est ce qu'on commence par faire, ça, hein. on tire, tire D'abord, le meneur désigne l'éclaireur, et ensuite on tire la carte alors, Ensuite là, on tire la carte, et on va lire, il euh, y a du background à chaque fois Donc là, ça s'appelle le maillon faible Il va falloir se ressaisir, ceux qui se cachent et vous harcèlent Sentent la peur qui mise dans le cœur des moins aguerris d'entre vous et ils sont prêts à exploiter cette défaillance. Montrer la moindre faiblesse pourrait vous coûter cher. Très cher. Le joueur contrôlant le héros avec la plus faible volonté et le plus bas rang effectue un test. Alors moi j'ai une volonté de 4 donc ce n'est pas moi. J'ai 3, j'ai 2, 2, 2. 2. Alors et ensuite la plus le, faible, le, plus le plus bas f... rang, c'est Bien. 9. Ah, 9, ouais, ouais. Tu dois effectuer un test de volonté de, de 1. Alors je peux de difficulté, de, de, difficulté 1. de 1, donc je vais montrer la carte pour que vous voyez bien, vous voyez. Test de difficulté de 1. En cas d'échec, euh, ce héros devient la proie prioritaire des hostiles de, de ce type. De toutes les menaces. De toutes les menaces. menaces. de. C'est-à-dire des, des, des... les hostiles non révélés encore, jusqu'à la fin du tour. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit On voit que la carte indique que nous avons deux actions euh, pendant chacun de nos tours. Euh, et que il y aura un pop à la fin euh, en A voilà, et là, à la de... fin de d'un tour à la fin du tour on perdra un moral un moral ah, ouais. commun il voilà. va falloir faire attention alors donc du coup tu, dois tu vas devoir effectuer un test ah. donc, ça y est c'est premier combien as-tu de dés de volonté deux de... oh c'est large. Ça ça, large. Large. Large. large niveau volonté on est on est moyen, alors, hein. tu vas nous lancer ça ça sent le raté cette histoire. Euh, je crois que c'est raté. Alors ça, ce sont deux faces spéciales, c'est-à-dire mmh. qu'elles valent zéro, sauf s'il y a une règle spéciale qui te dit ouais. que c'est non, pas, non malheureusement non. Certains effets. Voilà. Bah du coup, jusqu'à la fin de ce tour, euh, <rire> tu es maintenant la cible prioritaire de toutes ces petites menaces. <rire> Formidable. Voilà. voilà. Donc tu, tu vas attirer les euh, les, les, les, les menaces oui, euh, oui, oui, oui. qui vont éventuellement venir. Ça va très bien se passer. Exactement. Oh, oui. <rire> euh, donc c'est à moi euh, de commencer. Alors, ben bah écoute, bonheur, où va-t-on Parce que je peux, avec trois déplacements, moi je peux aller euh, directement révéler un jeton qui est déjà révélé, ou alors euh, me déplacer sur une des zones... Euh, écoute, moi je pense que, que qu je acheter. préférerais que tu utilises ta, ta vitesse au maximum, parce que euh, je crois que le temps va compter. Euh, donc, euh, <rire> pourquoi pas aller révéler ce qu'il y a en a. Il y en a d'autres <rire> qui pourront aller euh, regarder ici voilà. Donc, tu veux que je m'éloigne well du groupe en fait, ah, c'est ça Très bien. Bah, c'est pas toi que les hostiles vont embêter. C'est vrai, vrai que ce temps-ci, temps je suis quand même ah, assez vrai vrai, tranquille. tranquille. Du coup, bah, je vais avancer jusqu'ici. Alors, donc là, on se déplace, on rentre dans une case normalement, il n'y a pas de. Exactement. Et donc, du coup. Quand est-ce que on... ça coûte 2, par exemple bah Par exemple, là, ici, où ouais. c'est une forêt dense avec le symbole euh, d'agilité, en fait, qui indique qu'il faut. Et quand il n'y a points. pas de symbole, ça coûte 1. Exactement. Et quand il y a le X, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer. C'est une zone inaccessible. Okay. Et donc du coup, le jeton saga A Ah, le, le jeton le chapitre... A nous renvoie au chapitre 150 Bien Un charnier composé d'un magma de chair et viscères en décomposition se dresse devant vous L'odeur viciée dégagée par ce tas immonde est vraiment insoutenable et vous soulève le cœur Qui est responsable de cette horreur Vous prenez votre courage à deux mains pour investiguer Peut-être qu'avec un peu de chance, vous dénicherez quelque chose d'utile. Choisissez une de ces deux options. Vous fouillez le charnier à la main. On va en 170. Vous sondez le charnier avec une branche d'arbre. Pete, qu'est-ce que tu penses qu'il oui. vaut mieux faire Comme c'est pas ma main qui, qui va oui. aller dans le charnier, je pense qu'il faut fouiller le charnier à la main. D'accord, très bien. Tout ah ouais, ça va être ah, très ah, simple. Que... <rire> c'est ce que je ferais puisque ce n'est pas ma main, mais c'est vrai qu'on prend, on prend quand même un risque. Mais on, on, on, laisse qui... ce, on laisse ce ouais. genre de choix à Pete qui ne voilà. connaît absolument pas. Que... Parce qu'avec oui. oui. la branche on trouve oui. rien, oui. franchement on trouve rien. Est-ce qu'on veut trouver quelque chose ou est-ce qu'on fait semblant Je pense qu'il faut essayer de trouver quelque chose, donc faut aller vraiment à la main. À la main On est là, de là, de là pour retrouver les traces de Proclan. Ouais. Bon, Il y a peut-être une trace au fond. Plonge donc ses mains, on va donc au chapitre 170, vous plongez vos mains dans cet amas répugnant et vous remarquez rapidement que ce tas de tripailles n'est pas composé que du gibier local. Ah, Réalisez un test, alors, c'est un test de... Sur de survie de niveau 2, 2, de difficulté 2, pardon, et lisez la suite. Eh bien, alors, je vais prendre ça. Tu bien j'ai quand même 3 en survie, donc euh, ça va. Je, je suis habitué bien à survivre. Tout ce Hop. Difficulté. Joli. Oh joli. Voilà, Alors regardez, 1, 2, 3 succès. La phase spéciale ne compte pas dans ce cas-là. Donc 3 voilà. succès, euh, ça suffit. 1, 2, 3, ça suffit à réussir le, texte, Parfait. le, le test. Bah, Donc vous reconnaissez avec effroi l'étoffe décrue teinte en bleu, coutume des membres de la garde du roi Akon. Cette fouille n'aura pas été vaine. Car vous trouvez également un objet qui pourrait vous servir. Piochez trois objets, vestiges. Gardez-en un, défaussez le reste. Donc là, c'est pas mal. Donc, et avancez le marqueur d'objectif. Retrouvez votre clan d'une case. Ah, donc là, nous allons l'avancer d'une case. Yep. Voilà. Donc, en fait, c est, c est, ces objectifs-là, on ne sait pas en fait ce qu'on doit faire, où on doit aller, mais en fonction de nos actions. Le, le, le système va nous demander de les, de les avancer là on voit qu'il vaut mieux pas aller euh, ni ici ni ici ça veut dire si le moral tombe à zéro euh, on, va devoir, lire on va devoir lire un texte mais ça sera certainement <rire> Après, mauvais c'est pas, ouais. pas terrible et là euh, l'autre truc c'est guérir Alvar pour l'instant ah. on n'a rien fait qui le guérisse voilà. mais euh, retrouvez votre clan on vient d'avancer d'une case voilà. donc là j'ai le choix entre 3 cartes euh, je piocher 3 cartes vestiges euh, qui m'apporteront des bonus, euh, donc les cartes vestiges qui sont euh, des one-shots en fait, qu'on utilise et qu'on défausse juste après, et qui octroient des bonus. Donc, par exemple, j'ai une épée qui me donne plus 1 en vaillance pour un test, euh, uniquement, donc ce petit signe indique que c'est uniquement pour une attaque de corps à corps. Ici, euh, ce casque me donne protection, donc j'aurai plus 1 en défense pour une, euh, contre une attaque de corps à corps aussi. Oui. Ou alors j'ai cette petite machette qui soit me donne plus 1 de vaillance au corps à corps, soit me permet de tirer à une distance de 1, donc dans une zone adjacente. Oui. Euh, étant actuellement parti devant, <rire> et, euh, et tu vas y rester de un petit manière vaillante. De manière, ouais, de manière vaillante, euh, bon, <rire> si je veux fuir à un moment donné, je pense qu'attaquer à distance, ça peut être une bonne idée quand même. Ça a du sens. Voilà. De toute façon, là, la hachette elle est mieux que l'épée. Euh, bah, C'est la, la même chose en fait, sauf qu'elle permet, voilà, voilà. qu permet de tirer. Sauf qu'elle permet de tirer. Donc, en bon, tous les cas, ce sera l'un des deux. Sachant que j'ai quand même 4 de défense et que j'ai la capacité esquive qui me permet d'avoir euh, plus de chances de réussir ma défense, je pense que le mieux ce serait quand même d'avoir un bonus d'attaque parce que j'ai que 2 en vaillance. Ouais, donc on a vraiment bien fait de t'envoyer au euh, casque en fait. Voilà, exactement. Non, mais là il a réussi un beau jet quand ouais. même, hein, test voilà. de volonté 2. Et donc ouais. ceux-là on les défausse. On les défausse, ouais. On les défausse. Ouais. Ben, euh, bien joué, Pitre. Bravo. C'était la bonne décision. En fait, il bon, bon, faut le dire. Euh, après toi, c'est donc à moi. Attends, il me reste une action. Ah il une action. oui, il ouais, a fait qu'une ouais, seule, une seule action. action. Voilà, je n'ai fait qu'une seule chose. Ah oui, d'ailleurs, on a oublié une chose sur ce scénario. Nous, sommes, nous avons tous une blessure. Ah, ah oui, c'est euh, vrai. Le, ouais, le, ouais, ouais, c'est vrai que c'était ouais. indiqué. Qu c'était a... indiqué, merci. Nous, nous devons placer, placer une Tiens. blessure. Bien, merci. Sur, euh, ça, ça parce plaisir. que euh, ça peut changer les choses. Une blessure. Déjà, parce qu'on vient de faire un long voyage, du coup, et on est tous fatigués. Euh, voilà. Donc ce que je peux faire, ce serait soit euh, prier, d'ailleurs normalement les prières donc, sont, euh, sont indiquées, donc c'est trois prières qui sont disponibles actuellement pour ce scénario euh, à la base, qui sont gloire à tire pour les Norths qui est... Euh, qui rend les, euh, en attaque en mêlée les, les spéciaux sur ah, Les fameuses phases spéciales ouais. qui ne font rien, voilà. là, elles voudraient ouais. un point, donc ça, c'est pas mal. Par exemple, grave. pour notre diplomate, ouais, euh, tout ça, à peut, ça peut être très utile. <rire> Négociateur avec donc, les hostiles. On a bonjour. pénitence, donc, qui s'appliquera aux chrétiens. Bon, je, après, je suis le seul chrétien actuellement, mais qui me permet, donc, comme action gratuite, donc gratuitement, de me blesser pour recevoir un jeton bonus, pour avoir un dé supplémentaire pour un jet. Ouais, un martyr <rire> <T 'es> Exactement. <rire> Ou alors l'appel de la forêt pour les wild. Donc là on a Bergoun qui est wild, hein, oui. euh, qui est pour une action gratuite. Lorsque tu te trouves sur une zone de totem, tu pourras défausser un de morale pour faire apparaître un gibier. D'accord. Ah, pas mal aussi. Donc bon euh, par exemple là je pourrais prier pénitence. Ah, non, après moi je peux seul, le faire hein, aussi. Hein. Tu peux prier que toi tu peux prier gloria. Ah Donc, oui, on ne peut prier que sa religion. Que sa religion, évidemment. Non, ouais. mais euh, ok. Bah, mais gloire à tir, c'est bien aussi. Voilà. Gloire à tir, c'est Sachant ça, que ça, je rien. peux prier n'importe où. Je vais m'en occuper. Je ouais. sais que ça te servira, ouais. mon frère. Je, je, je vais Je t'aime, ouais, mon frère. Sachant vrai. que je peux prier n'importe où, je pense que d'abord je vais me soigner, vu que je peux me blesser pour pouvoir avoir des réussites supplémentaires sur la pénitence. Je vais d'abord me remettre full vie et puis au prochain tour, je pense que j'essaierai de prier. Normalement, pour se soigner, on jette un dé. Et si on se soigne d'autant de réussite, et si on fait une phase vierge, vierge, on se blesse. <rire> voilà. Sauf que j'ai la compétence soigneur qui me permet d'ignorer les phases vierges. Et, et de, de lancer ta... un dé supplémentaire. Ouais. Oh là là, c'est trop facile. Bon, après, si pour pour, un pour une blessure, c'est un peu overkill, mais bon. Voilà. Bon. Ah bah il a une. blessure. Voilà. il a soigné sa blessure. Voilà. Parce que voilà. je, je veux... savais que je vais me soigner dehors. Donc il assure. <rire> voilà, du coup <rire> je, la, je la remets ici. Tu fais au, au juste nécessaire. Exactement. Je m'économise. pour bon, ouais, l'instant, on va dire que c'est plutôt pas trop mal, ce mouvement. C'est même très, très, commencé, très là. Hein. Je pense qu'on va même te laisser tout Mais faire ouais. et nous regarder. Bah, Donnez-moi donnez vos actions. <rire> hein. Donc, euh, bah, c'est à moi, oui. je pense. Oui. Alors moi, j'ai envie d'évoluer seul. Ah bah, <rire> Ça te fait plaisir Je vois qu'ici, c'est un endroit où on, on peut prier. Exactement. Donc, soit je peux essayer d'aller là et regarder ce qui se passe, soit je On peux venir non, prier. C'est une, une case de. deux. Deux. Exactement. Donc, plus de... je ne peux pas y aller de toute tout façon. Exactement. Puisque je n'ai que deux d'agilité, donc je ne peux exactement. faire que deux. Je pourrais y aller au prochain tour. Donc, en attendant, eh ben, tu, peux prier. tu sais ce que je vais faire Je vais aller prier. Tu vas déloquer de tir. Et je vais essayer de, euh, de, Mais, de, voilà. de prier tir pour que tes, nos actions de combat, à toi et moi, soient plus efficaces. Avec tiens. Désolé, messieurs, de... de un, euh, autre, je viens ici, joueurs, et maintenant, je vais faire une action de prière. Donc, cette prière, euh, c'est un test de volonté de niveau, enfin, de tu difficulté tu dit, 3. 3. Mais tu peux te dépenser un de morale... Enfin, ou autant de morale que tu le souhaites en tout cas, pour avoir autant de réussite supplémentaire. Euh, sur Exactement, le et ça nous permet de vous parler d'une règle qui a été euh, changée, qui maintenant est appliquée dans tous les scénarios de, de Hell, qui est la règle du rôle d'exalté. À chaque fois qu'on nous demande de défausser du moral ou de dépenser du moral pour des actions qui, en gros, qui bénéficient au clan, on va euh, défausser ce moral, et c'est celui qui a le rôle de l'exalté, qui va soit le garder pour lui, et donc du coup le poser sur sa fiche de personnage, soit l'octroyer à quelqu'un pour que cette personne-là puisse euh, utiliser donc, ses compétences. Du coup, enfin, c est, c est je vrai. suis un petit peu moins gêné de devoir dépenser du moral, parce que je sais que ça va vous donner de, de, de, euh, en fait, de, du carburant ouais, ouais, pour utiliser vos propres... Euh, ouais. euh, Sachant que... Ouais. Je, actuellement l'exalté c'est toi oui. car il est donné au héros qui a à la, la plus, plus, de... plus le plus haut de volo la plus donc, volonté et si je vais utiliser le, ce, ce petit jeton pour symboliser le rôle de l'exalté mais euh, évidemment c'est un proxy il y aura un, un vrai jeton à la fin voilà. et entre à la fin de chaque tour il tourne hein, c'est ça euh, il tourne de vers la donc gauche. là c'est moi qui dis à qui euh, si je dépense de par exemple de si du moral est dépensé euh, à qui je le remets euh, individuellement exactement et une petite précision euh, normalement, les, euh, les joueurs ne peuvent pas avoir deux rôles, mais c'est pour ça qu'on a classifié les rôles en deux types. Il y a les rôles clan, donc qui sont relatifs au clan, et oui. les rôles joueurs qui sont attribués directement à un joueur, donc qui sont plus généralement pour tout ce qui est les effets de gameplay et tout ça et les manipulations directement de jeu. D'accord. Voilà. Donc, donc là, ce n'est as... pas incompatible. Exactement. Donc là, tu as le rôle clan de Meneur et le rôle joueur d'Exalté. D'accord. Parfait. Alors, euh, est-ce que je dépense un ou deux Il faut que je passe trois. <rire> deux tu Quoi encore non, ouais, tu dépenses qu On en faire fera... un encore à la fin. Bon. <rire> alors, qui euh, peut utiliser, est susceptible d'utiliser une capacité qui coûte un de morale bah, Moi, c'est deux Et moi. Toi, ou alors, deux. on a un diplomate qui utilise tu un diplomate, deux, mais deux, ouais, ça me... deux de morale. Et toi Toi, tu, tu, toi, tu dépenses <rire> non, de la nourriture euh, ouais, pour euh, non, toi. Moi, tu... le moral, ouais. je n'ai pas trop compris quoi ça sert. Alors, euh, toi, euh, ça te permettrait d'augmenter ton... Moi, j'en du steak. Bon, je vais le donner euh, à mon frère. Merci euh, beaucoup, mon frère. Il y a une préférence religieuse qui, qui m'en va à cette table. Non, non, pas non du pas tout, tout euh, pas du tout. Juste euh... qu'on se connaît, l'expédition. <rire> euh... Voilà, donc, je vais faire un test de 4. Et cette fois-ci, la difficulté n'est plus de 3. Mais elle est de 2. Elle est de 2. C'est jouable. C'est plus que jouable. Euh, bah, avec 5D, ouais. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dépense de morale pour ouais. rien du tout! Mais oh, non, ouais. parce que maintenant, <rire> parce qu on a, on a, il y a... en a qui pourra dépenser. C'est ouais, ouais, ouais. très bien. On fait. te montrera. <rire> voilà. Ça va tourbillonner donc Donc, ma, ma, ma prière est entendue. Je vais pouvoir rajouter cette carte sur l'emplacement des prières euh, de nordiques. Nordique. On peut en avoir deux par scénario deux. pour deux. Chaque, chaque religion. Voilà. C'est deux d'actifs en même temps, sachant que les prières restent d'un scénario à l'autre dans un champ. Ah, Elles ne sont enlevées qu'à la fin d'un champ. D'accord. Oui. Donc là maintenant, ça veut dire que jusqu'à la fin de ce champ ou jusqu'à ce que cette prière disparaisse, Tyr nous entend. Et donc, quand ce héros attaque en mêlée, un héros scandinave, les résultats des phases spéciales deviennent des vraies euh, réussites. Des vrais, des vrais réussites. On a un bonus de tir en mêlée. Il faut dire ça. <rire> oh, mais... Guillaume sort de ce corps. Tu aller prier un peu, je pense. <rire> voilà, j'ai fait mes deux actions, je suis content, je me suis déplacé, j'ai prié, et ma prière a été entendue. C'est à toi, Pete. Donc, vu que tout le monde a l'air de vouloir partir dans tous les sens, comme dans les bons films d'horreur, sans bouger en groupe, <rire> je vais pour ma part aller chasser ce gibier. Pour essayer de ramener de la nourriture, puisque tout le monde consomme les ressources, je vais essayer d'en rapporter. Il n'y a que toi qui dépenses de la nourriture. Pour l'instant, j'ai pas <rire> dépensé <à rire> le moindre steak, alors oui. on arrête tout de suite. Oui mais il n'y a que toi qui peux dépenser de la nourriture actuellement. J'ai rien tôt. mangé, j'ai faim, on arrête. Ah, bon très bien. Et donc c'est ça, ça se fait sur la survie. Exactement. Un test donc j'ai 3 en survie, je vais donc lancer trois 3D. Pour essayer de ramener un peu à manger. Ça pue cette histoire. Ah, c'est très mauvais. Ouais. <rire> bah, alors, alors. c'est le terme technique. Ça, c'est une phase spéciale. Tu n'as pas bien. quelque non. chose, tu n'as pas une prière qui te permettrait. Non. Ça, ça veut dire euh, c'est le résultat couvert. Ça marche plutôt ça en ça défense. Ça marche dans les pour les, couverts. les attaques de tir à couvert, mmh, hein, voilà. généralement. Euh, et ça, c'est une phase vierge, donc il bah, n'y a rien. <rire> voilà. <rire> donc, c'est à dire que bah, je pense que tu as fait fuir ce Non, non. De... Léo, avec ses prières bruyantes, a fait fuir voilà. la bestiole avant que j'arrive. C'est <rire> Nord qui criait trop fort à côté. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la version officielle. C'est ça. Le gibier devant... Euh... Désolé l'ours, on rentrera plus tard. Voilà. C'est peut-être <rire> ton ours qui a fait un petit peu trop de bruit. Que dalle, euh... il est euh... lent, c'est un ourson, il s'appelle le laf. Après, ouais. si vraiment on manque de viande, l'ourson... Non, non. <rire> non. Il ira prier <rire> euh... ton estomac mais non. Est... <rire> voilà. Du coup, tu as déjà fait tu as fait tes deux actions. Les actions. À ton tour, tour David. Et... Euh, bien, alors, Drang, pour l'instant, il n'a pas de quoi négocier. <rire> puisqu'il n'y a pas d'hostile. Or, c'est mon taf. Il ouais, euh... y a des menaces qui vont bouger à la fin, quand même. Hein. Euh... Donc... Moi, si je veux rester planqué, t'as pas compris le concept. Voilà. Je pourrais me mettre là, exactement, et attendre tranquillement. J'aurais ouais. perdu une action puisqu'il n'y a plus de gibier. <rire> bah, tu, peux, tu pourras tenter de te soigner. Ouais, je vais faire ça. Euh, Quoique tenter de se soigner, c'est aussi me Tenter, de idée. Se bah, Tenter prendre coup, coup, que, de prendre des coups de se. Coup de... que de... que de... ouais, en voulant ouais. faire ça, j'ai quand même perdu. Euh... Un moignon, mais bon, euh... ça se tente. T'as une chance sur six que ça rate. <rire> <rire> Euh, Est-ce que j'encaisse après Après, j'ai deux en défense, c'est pas terrible. Ben voilà, au pire, si tu te blesses, ça augmente ta défense, peut-être. C'est pas faux. <rire> non, mais voilà, voilà, c est c est tu dirais que ça faisait partie de ta Mais camp. complètement, c'était oui. prévu déjà hier, j'y réfléchissais. Ah, oui, d'accord. Donc, je euh... <rire> Un D. Je vais essayer de me soigner. Je le sens pas super, par contre, ça, c'est pas ma skill. Euh... De base, oui, voilà. Ouais. Bon, bah du coup, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est ouais. très bien. Voilà. C'est une phase spéciale. Ce n'est pas un échec. Donc, ce n'est pas une aggravation de blessure. Exactement. Tout va bien. Tu n'as juste rien fait. Voilà. Ouais. Mais, Mais c'est pour la ouais. suite. Donc, je à crois que <rire> je crois que là, c'est donc la fin <rire> du tour. Exactement. Oui. Donc, nous devons euh, d'abord. Euh... Non, non, Ah non, c'est pas le tour. Tout d'abord, on joue le tour des menaces. Voilà. Donc les menaces vont toutes se déplacer donc vers voilà. Bergun ce tour-ci. Bien sûr. Hein voilà. Ah mais donc du coup là c'est moi qui vais prendre Et ensuite les menaces les menaces vont toutes attaquer si elles le peuvent. Donc du coup ici cette menace là va attaquer Bergun. Donc Bergun qui heureusement est un peu à l'abri quand même mais elle se prend une attaque à 3 de vaillance. Donc tu vas jeter ta défense Bergun. Alors, j'ai une défense de 4. Hein, oui. Euh... Plus protection. Des un dé bon. supplémentaire, donc une défense de 5. C'est pas mal, exactement. Oui, parce que dans ce jeu, on ouais. ne lance pas les dés des monstres, on joue toujours du point de vue du héros. J'y crois, voilà. j'y crois, j'y crois. Donc, sachant que les sapins sont des réussites. Oh, Ça, oui, bien. puisque oui. tu es à couvert. Oui. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça devrait aller. Voilà. Et ensuite, cette menace-là... Donc, tu ne te prends rien. Voilà. Et cette menace. Tu as entendu, tu as, tu as vu des, des sortes de javelots, des petites choses qui sont passées, <rire> <Non>. <rire> Bon, tout va bien. Ça passe, ça passe. Bon. passe. Pendant que Drake est en train de refaire son bondage, bien sûr. <rire> Et euh, donc, cette blanasse-ci va m'attaquer, moi, du coup, vu que je ouais. suis le seul, euh, le seul à porter, sachant que j'ai 4 de défense, ce qui est pas mal aussi. Voilà. Et tu es à couvert, je suis à couvert mais de base, j'ai le trait esquive, enfin, la, la compétence esquive qui fait que de base, mes... Mais euh, euh... mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes arbres sont des ben réussites. Et mes symboles de couvert sont réussis. Oh là là, 4 aussi. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc... On nous gérons plutôt pas mal euh, voilà. ensuite normalement vient le tour des hostiles, donc les hostiles se déplacent mais il n'y a pas d'hostile, et ensuite ils attaquent mais il n'y a toujours pas d'hostile il y a donc, ensuite je suppose la, donc, la génération de spawn, de spawn. Donc, le spawn on non. va générer un hostile comme demandé sur le point dire, A c'est un, un, un hostile crâne de, de cheval un, un, <rire> on l'appelle bleu <rire> vert et rouge hein, ouais. c'est plus simple il euh, y a un hostile bleu qui apparaît sur le point A et ensuite, effet de fin de tour. Perdez un, un moral, moral. Et donc là c'est pareil. Et donc là, c'est l'exalté qui va encore décider où va ce moral. Avant que le rôle ne tourne. Il t'en faut bah, combien Deux, deux. attends, Allez va. Merci. Ouais. C'est tout naturel, c'est normal. Voilà. Non mais là pour l'instant, c'est. Et donc, pour comme c'est la en fin fait, du tour, va <rire> mettre exact... l'exalté. L'exalté. Ah Pete. Ah, Pete. Voilà. Ah, là, ça a peut-être changé de coup. Mon ours va avoir du moral, je vous le dis, ça sert à rien. Et ensuite, en tant que meneur, tu vas désigner un nouvel éclairant. Ou un nouvel.. Ou le même hein, potentiellement. D'accord. Donc je te remets ce rôle là. Donc on voit qu'à la fin de ce premier tour, euh, nous sommes un petit peu éparpillés, <rire> mais pas trop quand même, euh, parce que vous vous êtes regroupés au centre. Voilà. Il euh, y a Leslin qui est en on va dire en éclaireur quelque part. Ah, oui. Moi je suis à la traîne parce que je viens de prier sur un sur une sorte de zone. Euh, un sanctuaire, Un sanctuaire euh, sauvage. Une sorte de pierre gravée, euh, voilà. avec pas mal de symboles. Et donc, euh, voilà la, la situation à la fin du premier tour. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça, voilà. ça va, mais on, on détecte des présences euh, ça et là. <rire> voilà. Généralement, qui... c'est quand on dit « pour l'instant, ça <rire> va <c> », c'est qu'après, <rire> ouais, qu ça se complique. Mais en général, on a vraiment intérêt à débusquer dans ce jeu, les, euh, les menaces, les, les les jeux menaces jeux. et les transformer en hostiles. Nous sommes prêts pour euh, le deuxième tour Exactement, donc on va avancer le, le compteur de tour en le passant au tour numéro 2. Ah, euh, et, et là comme on peut le voir, il y a un jeton saga, le, donc, le ah, jeton saga C, le... c ah. qui va nous demander d'aller lire le chapitre numéro 245. Mmh. Bien Donc, eh oui. Donc on peut le retirer, celui-ci. Donc voilà, quand, quand le compteur tour arrive, de temps en temps, il rencontre des lettres, et là, il faut voir à, où ça nous en envoie. envoie. Là, c'est 245. Un bruissement, suivi de claquements secs et réguliers, vous fait tourner la tête vers un rocher qui surplombe le sentier. Un nabo dépenaillé se hisse péniblement au sommet et vous toise à travers les orbites noires du crâne qui lui sert de masque. Puis, il se met à tambouriner le roc avec ce qui fut jadis un tibia. Les coups résonnent à travers la forêt et bientôt des hurlements jaillissent de toutes parts pour lui répondre. Il vient d'ordonner l'assaut et vous êtes la cible. Révélez la carte hostile 0-3 et placez l'épouvantail. Tiens, tu la montrer. Ah oui et placez l'épouvantail sur le plateau de jeu en suivant le plan ci-dessous que je vais montrer. Voilà, on voit le plan. Euh, voilà, donc l'épouvantail, euh, il se place là Non, il se place ici. Ah, si il se se... Pas ah pas oui, je suis bête. Il est et sur un le, le totem C. Le c, le totem, c. Aussi, ici. Voilà. Donc, le totem C, comme indiqué donc, ici. Et si si le, taille... le totem C n'est pas déjà en jeu, placez-le comme indiqué sur le plan. Voilà, la figurine, on peut la voir. Elle, elle est superbe. Alors, c'est du, du tabletop, mais. Euh, ça le fait, ouais, hein C'est pas... Hein. <rire> ouais, ça va ah bah, aller. Voilà. Et donc, ce petit nabo va se trouver sur ce caillou. Sur ce caillou. Donc on ne pourra il est pas... Il inaccessible. Exactement. Alors, si vous regardez Même la au carte... Au tir, si. Ah. Si on regarde la carte ici, on voit qu'il euh, y a une, euh, une petite précision. Hein. Tant que l'épouvantail est en jeu, appliquez l'effet ci-dessous à la fin de la phase des hostiles. C'est-à-dire qu'il va faire spawner... Une euh, menace. Une menace de ce type-là avec. Menace verte. Une menace verte. en C. Exactement. Et il a le trait prédateur, donc ça c'est au cas où, qui dit que aucun familier ne peut être présent dans sa zone. Ah la suite. Voilà, il fait, bou il, fait il fait trop peur. Leur instinct de surveille leur indique que c'est pas forcément mmh. une bonne idée. <rire> D'accord. Voilà. Et comme on peut voir, il a zéro de vaillance, donc il n'attaque pas. 4 de défense, donc il est quand même assez résistant. Et il a 0 d'agilité, donc il ne bougera pas. Et on n'a personne qui a des bah, attaques à distance. Par excepté... contre, je vais quand même récupérer. Ouais. Euh, J'ai cette... un arc. Euh, ah bah. Et oui, et, oh, euh, alors je voilà, un arc, c est c est des... elle lance plutôt des machettes quand même, hein, je pense que bon. connaît bah, ça. Très bien, bon. c'est comme un arc, mais c'est des machettes. Voilà, euh, se mais pareil. à la main et avec des haches. C'est ça. C'est pareil. <rire> ça, ça fait je tombe <rire> pareil. <rire> voilà. Donc, du coup, le meneur va désigner le nouvel éclaireur. Alors, je vais désigner le nouvel éclaireur. Peut-être notre ami Berserker. Je vais suivre la recommandation et l'idée de Pete. Ça nous une flexibilité, donner. en tout cas. Voilà. Je vais Merci te donner beaucoup, Pete. Pas de quoi, c'est avec plaisir. Le jeu je tactique. Voilà. Donc, euh, j'ai le rôle de meneur, tu as le rôle euh, d'éclaireur, et toi, tu es l'exalté. Euh, voilà. Donc, tu pourras donner décider à qui aura besoin. Parce que tu sais que moi, je ne les donne qu'à... Euh, ouais, voilà. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Voilà. Bah ça dépend, s'il ouais, monte son tourbillon et que je pense que c'est efficace, il pourrait en avoir autre. Autre. <rire> on, on va voir, j'ai un peu l'impression pression. Bon, eh bien, <coughs> on, on va temps. tirer maintenant la, la carte, carte expédition. Attention. Oh, prix à revers. Ah oui. euh, ça n'a pas l'air terrible, terrible. Hein. Votre progression est lente et laisse une chance à ceux qui vous épient depuis que vous avez pénétré dans cette forêt de vous suivre à la trace. Posez la menace suivante dans votre zone de départ si elle est vide. Oh oui, elle est vide. Elle est vide. Hein. Adjacente ah. à votre zone de départ, dans, euh, <rire> au choix de l'éclaireur. Alors, elle est vide, donc on va poser une menace verte. Donc celle-là. Voilà. Celle voilà. Ici. Voilà. Oh là là là là là. Ça c'est pas bon, ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons deux actions. Ah, ah c'est bien. No... Et encore une autre chance. bonne nouvelle, il n'y aura pas de spawn à la fin. Formidable. Mais nous perdrons un point de moral aussi à la fin du tour. D'accord. Voilà. Euh... Est-ce que ça change nos plans? pas tant que ça. Laissez-moi vous éclairer dans cette obscurité. Mais je trouve qu'il y a ouais. beaucoup de jetons ouais. en masse, hein. Quatre. Quatre. une chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que on peut voir que les menaces vertes ont une agilité de 2. se ah, oui. déplaceront de deux zones à la fin du tour. Oh, oui. ça c'est voilà. oui. oui oui c'est ça. Bon, de toute façon, il fallait débusquer de de l'hostile. Ils sont là. <rire> voilà. Jobs done. Ça fait partie du plan. Bah ouais en fait. On les attendait en fait. Alors <rire> que vas-tu faire Bah du coup, je vais peut-être euh, essayer de révéler... Euh... Mais euh... Non mais je... moi, j'y crois à mort en fait. J'y vais... crois à mort. J'y crois, crois. mort. Mais... Je vais essayer de le, de le révéler. Voilà. Allez. J'ai deux actions allez, donc... Euh... Cru. Ouais, tu, tu peux le peux faire deux fois. Peux même essayer deux euh, fois. Peux... Ouais, bien ouais, sûr. Ouais. Oh alors. T'as mais... une relance donc. Bah c'est gagné. <rire> ouais, je le fais ouais. mais... Euh... <rire> Franchement, c'est vrai. Mais c'est gagné. Allez, un succès voilà. Oui! Ouais. Oh Facile! Bon bah il va. Bon. Ben, on le retourne! On le retourne! Qu'est-ce que c'est? Oh, non, il y en avait deux! deux. Oula. Oula. Oula. Il y a deux ennemis qui ah. donc, apparaissent et qui sont donc très amicaux. Donc c'est ceux-ci. On, on va les révéler. Voilà. Oh, je vais les montrer. Oh, ce Ils sont sympas sont... ceux-là! Ce sont des cogneurs! <rire> donc voilà, ce ouais. sont des cogneurs. Des diplomates. Alors vous voyez. En... <rire> ont... 3 3 et 1 et alors ça c'est une particularité aussi que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est-à-dire qu'on euh, ne se contente pas de montrer l'illustration et la figurine, on peut aussi, la première fois qu'on les rencontre, euh, aller lire un chapitre euh, pour, euh, pour voir leur description. Un bruit sourd retentit au milieu des pins. Dans un nuage de neige soulevé par une chute violente, se dessinent deux mastodontes dont les râles traduisent l'effort démesuré qu'est de porter leur propre masse. En un souffle rauque, la buée s'échappe des naseaux étroits du crâne qui leur sert de casque. Les hommes viendraient-ils donc du ciel en ces terres lointaines Vivent-ils dans les arbres Ces golgotes primaires s'avancent en soulevant une arme faite d'os sculptés, les mêmes qui jonchent le sol de la forêt. Les arbres sont des tombes, ils sont des faux voilà, donc ils le sont, genre de ils sont tombés bien. des arbres, hein, c'est ça Ils sont tombés voilà. des arbres. Ouais. Ça. Donc on peut voir ici qu'ils attaquent l'ennemi le plus proche, puis celui qui a le plus de vaillance, et ensuite le plus haut. Et qu'ils ont un trait qui s'appelle férocité, qui fait qu'ils attaquent du coup deux fois lorsqu'ils attaquent. Oh, c'est pas bon ça. Vraiment. Voilà, donc... Euh... Bon, c'est pas terrible, ils sont assez balèzes, mais... Euh, maintenant ils sont débusqués. Ça veut dire que tu as une cible. Je peux, peux enfin avec discuter eux. avec eux. <rire> Et... <rire> ça. Mais ce que ce que je vais faire, parce que je vais faire une deuxième. Alors moi je peux attaquer quand mêlée. Mais j'ai des. J'ai Rage notamment qui me permet d'avoir une action gratuite d'attaque. Donc, okay. je vais pouvoir faire ma deuxième Donc, tu vas vas voir voir tes amis. action de voilà. déplacement ici Exactement. et commencer à papoter. Voilà. <rire> voilà. <Mais> tu peux <rire> même ah, utiliser non, ton alors, tourbillon. Alors, soit... je peux, tu tu peux utiliser ton tourbillon, bien, mais une ça, une action action serait, ce serait vraiment pour te montrer. Mais, mais, mais j'aimerais bien, bien voir. J'aimerais bien voir ouais, ton billon. <rire> j'aimerais voir... Tu as est-ce que tu vas réussir à faire quelque chose avec ton Parce que voir, c'est beau, mais... Faut-il l'utiliser maintenant Mais c'est ça. C'est juste pour le beau geste, parce que plus tard, il est possible qui est un peu plus de monde sur la table, Donc... Mais on a quand ouais. même, il y a quand même encore 3 jetons menace, hein. Mm. Mais mm. ouais, mais justement, c'est peut-être un petit peu tôt pour utiliser le tourbillon. C'est toi qui le sens. C'est ce, ce, d'autant que ça va me permettre d'avoir un, un, un dégât supplémentaire, de faire rage. Or, mm. euh, Dreng aime bien euh, souffrir. Vas-y sans. Vas-y sans. C'est pour chaque tourbillon. Blessure grave, c'est pas toutes les deux blessures, c'est chaque blessure grave qui te rajoute un de défense. Oui. Donc, Tout à fait. Donc tu pourras. Euh... Par exemple, mettre solitaire en, ouais. en blessure grave. Ouais. Mais bon. Sachant que pour le coup, justement. Euh, ah oui. Non, je, mais je vais faire rage. Rage, c'est bien. On, on fera tourbillon après, premier. Et, et ça te coûte quoi, rage Donc il fait son attaque et ouais. subit une blessure ah, après, après l'attaque. Attaque. C'est une attaque gratuite, mais où il subit une blessure, blessure. après tour. Voilà. voilà. Donc moi, j'ai 6 de vaillance. <rire> mais tu es solitaire, donc tu as 7 dés à jeter. Exactement. Formidable. Voilà. Pour l'instant, je, je suis solitaire, ça ne durera pas, puisque... <rire> mais voilà. voilà parce qu'on va venir t'aider, c'est ça ce que tu veux dire <rire> Non, c'est pas ça ah. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que tire euh, Et oui, à grâce à la voilà. prière 1, 2, 3, 4, 5, 6, succès Alors, normalement dans le jeu, on ne peut attaquer qu'une cible par une cible, mais Dreng possède le trait Frénésie, ah. qui lui dit que si il passe la défense d'un ennemi, il peut allouer les réussites supplémentaires à d'autres ah, ennemis. C'est pour ça que le bonus n'était pas forcément une bonne si idée. Ça quoi. Si ça passe, euh, bien sûr, si ça passe le, leur défense. Donc là, on a trois ah, réussites et on peut revoir voilà. la, leur défense. Exactement. Trois réussites qui passent la défense donc d'un premier ennemi qui est donc éliminé, décapité, et donc il reste trois réussites que tu peux allouer Allôler. sur le deuxième ennemi, voilà. Qui lui donc aussi, il est complètement oblitéré. Voilà. Parfait. Oh là là là là là, là, là mais quelle ah, attaque de malade, c'est dingue. Alors là, voilà, tu fais ça. Tu les as tués en une seule attaque. Ils ont Bravo. tourbillon est encore plus sympa quand il y a plus de monde. D'accord, il faut qu'il voilà. y ait beaucoup, beaucoup de D'accord. Voilà pour euh, Drang. Mais par contre, on n'avance pas beaucoup là. Je... <rire> je... Bah, <rire> on a, on a rec... fait ouais. un à pas en avant, un pas en arrière. Là, voilà. coup, je hein. reconnais. Voilà. Mais c'est très bien, c'était une belle attaque. Il fallait s'en débarrasser. Déjà, ceux-là ouais, ceux sont costauds. Et c'est terminé. Donc maintenant, c'est à mon tour de jouer. Oui. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de percevoir ce qui se cache à côté de moi donc faire un petit jet de perception Après ils sont dans la forêt donc on va voir il Faut deux succès. c'est ça Ouais, allez, croisons les doigts Très bien, bah c'est... C'est réussi ouais. Non, non, c'est raté, ils sont <rire> là et se... ouais, il, bah, a vu, il a vu des arbres Là je vois quand même pas mal de sapins, sur chaque œil hein. <rire> Chaque œil je vois de, de sa part en tout cas <rire> Mais euh, bon, alors je peux soit réessayer Soit essayer d'avancer pour ouais. voir ce qui, ce qui se cache ici, mais tu pourras pas. Ah si, tu verras tout de suite là. Ouais. Ah ouais. Euh, oui, mais tu... Et tu pourras peut-être après lancer ta, ta hachette dans la tête de, mmh. de, de ouais, taille, Pour ça, il faut que je puisse attaquer, donc ça au tour d'après. Oui, oui, bien mais sûr. Mais... Si je me place ici, normalement, j'ai pas trop de problèmes parce que cela attaque. Euh... Attaque ah oui, les, les, donc les plus proches, mais on sera à égale distance vers et moi donc il Et ensuite, le plus blessé Et moi, comme je, je comme je suis juste avant Très bien. Au final, là, moi, je peux avancer sans aucune crainte en fait. Non, ça va clairement ouais. je pense, Donc, donc, donc meneur, que fait Attention, c'est vrai Si je reste -ce dans cette que... case-là C'est vrai Oui, mais dans tous les cas euh, Si est, je vais ici i... Ah oui, alors oui Parce qu'il y a du jeton, là. il y a de la menace à révéler aussi Ouais on a un groupe qui est pas bon en perception. Hein. Non, pas non. Dire, hein. Je pense que je vais envoyer On a d'autres autres... avantages, mais pas si. Voilà, voilà voir. Pour bien. le coup, j'avais oublié, je mets... Pardon. Oui, oui il faut que tu places ta blessure, pardon. Elle est quand même un peu blessé là. Moi, ça, ça va. va. Ça va. <rire> bon, finalement, je m'en fous, je vais avancer. Ouais. D'accord. je fais ce que je veux. Je vais avancer, je vais découvrir. C'était bien la peine de demander. Aux... Bah, bah, ouais. <rire> mais, le, mais le meneur ne me répondra pas. Non, en fait, pas. je pense que j'aurais préféré qu'il révèle. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc, donc par J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. C'est grave 54. C'est les esclaves chrétiens, ça. Voilà. Hein. Ouais, ils en font qu'à leur tête. Hein. Il, là, il, va va falloir, euh, il va falloir, il va falloir, euh, je sais pas, quelques lions là. Le sentier s'engage entre deux rochers et devient plus abrupt. Vous distinguez le haut de la colline, là où au-delà se dresse la tour que vous avez aperçue en bateau. Tiens, ça va. Même s'il vous faudra franchir un chaos rocheux en vous entraînant pour y parvenir, votre destination semble bien proche maintenant. Cette pensée vous redonne du courage pour presser le pas et gravir les dernières lieux qui vous séparent de votre destination. Mais votre élan est stoppé par des grognements. Deux sauvages patibulaires surgissent de la forêt et dévalent la pente à votre rencontre en faisant tournoyer leur massue au-dessus de leur tête. Mm -hmm. Placez les nouvelles tuiles, comme indiqué, sur le plan suivant. Donc, euh, je vais vous montrer. Vous voyez, on voit qu'il y a donc euh, euh, deux, deux tuiles de clair, euh, trois tuiles de bosquet et une tuile de forêt à rajouter, comme sur le plan ici. Euh, C'est ce que nous allons faire. Mm -hmm. Placez le, le, jogon, le, pardon, le jeton saga G, donc, il ira se placer euh, ici, euh, sur euh, sur la dernière, euh, sur euh, sur une des, des des tuiles qui a été révélée euh, à l'arrière. Placez deux cogneurs sur la zone indiquée, révéler leur carte hostile. Alors, la, la carte hostile est déjà révélée, donc nous n'avons pas besoin d'aller relire la description. Euh, Placez ou déplacez le totem C sur la zone indiquée. Ah, donc le totem C va bouger. Il vient ici. Voilà. Donc il y a, il y a... Ce, ce qu'on vient de voir, c'est que la, la map s'est agrandie à euh, la suite de nos actions, euh, mmh. et notamment de, de l'exploration que vient de réussir Leslin euh, en se rendant sur ce point, euh, ce centre d'intérêt de la map. Donc. Alors là, Lesline, pour le coup, ça commence à pas sentir super bon. Bah, Mais... ça, ça sentait meilleur tout à l'heure. <rire> ouais. Et surtout, tu es bien éloigné, on voit que tu es très très loin. Là, bien, là. Très, très loin, là, je seul. Te... là. je te sens bien. Mais ça, ouais. c'est parce que vous avancez pas. On <rire> me demande d'aller éclairer le chemin et il a personne qui suit mes traces de pas. Alors, bon, je... Donc là, tu as fini. Bah, il va falloir que je me déplace rapidement. Oui, je n'ai pas d'autre de... action que, mmh. que je peux faire de toute façon. Donc, euh, bah... Bon. Euh, c'est à moi, donc. J'ai <rire> deux actions à faire. Alors, si je me déplace, je peux arriver ici et donc voir ce qu'il y a. <rire> Oui, alors. Voilà, sinon, alors. Parce que moi, sinon, il <rire> y a un problème. Ce que je te propose, c'est d'aller à la cueillette, au championnat. <rire> parce que moi, c'est-à-dire. Ce canot est exceptionnel à l'heure ah actuelle. Oui, ah non, À l'heure actuelle, hein. moi, je ne je voudrais, je pas pas, voudrais pas être égoïste. Ouais. Oh, hey, oh. mais il se trouve on va pas écouter les esclaves non plus ah. bon je vais faire ah, je, je ne vais pas aller là dessus parce que c'est vrai qu'il y a, a urgence, il faut quand même aller je vais me déplacer de deux je vais faire 1 2 ce qui fait qu'au prochain tour je pourrais être rejoindre s'il faut mm -hmm. et puis je vais essayer euh, avec ma si, si faible perception de, de débusquer cela <rire> oui, Nord c'est un bon bon de... je... alors que Nord est euh, quasiment aveugle hein. oui. Attends, Attends j'entends je, j'écoute voilà, j'écoute de voir j'ai quand même ça s'appelle la technique du doigt mouillé. On va voir. Donc, euh, pour les débusquer, il faut que je réussisse. Deux. Deux succès. Donc j'ai une chance sur six, euh, globalement. Oui, euh, bah, c'est voilà. large. C'est très très large. Voilà ouais ouais Bravo l'aveugle Génial Alors là, je les ai entendus. Alors là, vraiment, ouais. réussir un jet de perception avec Nord, c'est quand même... Et c'est celui-ci, on est d'accord, qu'il voilà. faut révéler Exactement. Tiens, niveau si tu veux Oh Ça, c'est une vermine. Une vermine, donc... Pareil, on voit une petite créature et on voit que euh, donc ils sont deux et on voit que ça renvoie aussi vers un chapitre. Comme c'est la première fois qu'on les rencontre, je vais donc lire leur description. Dans les buissons, c'est bruissement incessant. Alors, ce sont bien des hommes ou du moins l'illustration vivante de leur plus grotesque caricature. Gesticulant dans des tendances païennes aux allures de formation martiale, ils avancent. Épieux et lance en main la face cachée par des masques aux expressions terrifiantes. Des ricanements étouffés s'élèvent et une lueur pernicieuse perce à travers les yeux sans vie des figures de bois qu'ils arborent. Ce sont des petites créatures vicieuses. Euh... Ouais. Ils sont deux. Bon, ils ont l'air moins, moins effrayants que, que, les... Les, cogneurs, que, les, que cogneurs. les cogneurs. Mais, mais bon, ils ont l'air vicieux, en fait. Hein. C'est vrai ça va vite. C'est dommage... Euh... J'ai fait mes deux actions, donc je ne peux rien faire d'autre, mais au moins, je me ferai pas embusquer. S'il m'attaque, je lutterai. Ah. C'est beau. Et donc, c'est à toi, Pete. Alors, je pense qu'on a intérêt à se rapprocher le plus possible de Leslie parce qu'elle est, elle est trop isolée, elle va se prendre plein d'attaques, là. Pas du tout, ils ont juste férocité, ils vont m'attaquer deux fois. <rire> Alors, moi, oui. donc, si je suis encore en vie au prochain tour, ce sera déjà pas mal, je pense. Bon, C'est vrai pas. que j'ai esquive, ouais, je, euh, je pourrais. Je je un, un peu gérer, oui. il faut qu'on se rapproche, là on est vraiment coupé en deux, ouais. trop séparés, et donc euh, il, faut, euh, il faut avancer au maximum pour, pour être là le, ouais. le, le, le tout ça, Donc tu as intérêt à aller voir les vermines oh. Oui, oui, oui, ah, moi, oui, moi, oui moi, je, moi je dirais ça. Je dirais ça allons oui. voir les vermines, bonjour mesdames Voilà <rire> C'est dans ces moments-là que je me dis que j'aurais dû prendre le casque Mais bon, je peux toujours te protéger avec une hache sur la tête. Et nous allons essayer de les frapper, évidemment. J'ai 5 en vaillance et un dé en plus grâce à combat, donc nous allons aller à 6 oh, bon ouais. Et bien. je vais cibler en priorité celle-ci, qui a l'air euh, plus méchante que l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y va. Ouf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès C'est énorme ah, oui. les, les vermines ont 1 oh ah. en défense, ah, d'accord. Ah donc il est bien mort. Voilà. Il, est mort. il est mort deux voilà. fois, pour être bien sûr. Et j'ai terminé mon tour. Il est même mort sept fois en fait. Il est mort là, sept euh... fois, voilà. Et tu as terminé <rire> ton tour. Oui, j'ai fait mes deux actions, déplacement Parfait. puis attaque. Et bien, très très coup, bon ça. Même si c'était un chat, il est mort. C'est la fin du tour des héros. Donc les menaces vont d'abord se déplacer. Donc hop. voilà, c'est là où.. Et elle va venir euh, quoique, si le plus proche. Ah non. Et le plus blessé, donc si, c'est si, toi. Voilà. Et oui, c'est ça que j'aime. Et, et celle-ci celle rentre dans la zone euh, Non, non, non celle-ci à... celle euh, n'a pas besoin de se déplacer. Elle, elle, elle, elle va tirer. tirer, oui. Donc du coup, euh, les deux vont tirer. Mais elles sont lâches. Donc elles attaquent à 3. En fait, on prend donc l'attaque, d'abord c'est celle-là qui attaque donc, à 3. Et comme il y a une autre, menace. En gros, on, on regroupe les attaques de même type. Oui. Donc, et on fait donc plus un par hostile ou menace de même type. Donc, donc quatre. du coup là, tu prends une attaque à 4. Ça va très bien. Donc tu voilà. vas faire j'ai deux de, voilà. de défense C'est possible, c'est complètement jouable Franchement <rire> Une chance sur France, je sens que tu n'as pas de couvert Là tu Mais es. Pas ah, besoin ouais. ah. Et j'ai même pas d'armure rien moi je ouais, ouais, ouais. C'est la nature Voilà Deux succès deux. Donc, donc tu donc ne prends que deux blessures ça, ça, va. Va. <rire> ça aurait pu être bien pire Voilà qu'est-ce qu'on enlève T as le choix entre quoi T as ton solitaire Alors solitaire pour le coup <rire> Je vais peut-être le garder parce ouais, que c'est possible que je reste encore. Ah, alors, oui, t'avais un seul supplémentaire là, avec Solitaire. Tu n'avais pas que deux. T'en avais des un, un troisième. Ah oui, oui, Vas-y, ah, bah, bah, non, ce troisième. Je je, J'en je, je, je, ai un. J'ai le troisième. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais. on, va, on va laisser les deux qui sont Bah, oui, ça. tant que je l'ai en plus. profite Il y a à faire. Tant que je l'ai. Voilà. Profite. Ah voilà La voile c'est bon. Très bien vu. C'était calculé. Solitaire. Voilà. Parfait, C'était pour euh, un spets. Bah, c'est ça, impeccable. Voilà, excellent. Excellent. Et il n'y a, a pas d'autres menaces. Il n'y a pas d'autres menaces. Donc maintenant, c'est le tour des hostiles. Qui eux, bon bah. Ils vont, hein, <rire> voilà, ils vont me faire coucou. Donc je vais me, me remplacer. Voilà. Et euh, m'attaquer gentiment à 4. Ah. Deux fois. Ah. Ah. Ah. Donc, ah. Heureusement, ah. mais j'ai quand même 4 de défense. Ah oui, donc et... c'est comme pour les menaces. C'est-à-dire que tu es à 3 plus 1 parce qu'il y a une deuxième figurine. C'est ça. Et donc tu lances combien de dés 4 dés. Exactement. Donc, je jette 4 dés et j'esquive, donc pour moi, même au corps à corps ou n'importe où, les, euh, les, les sapins sont les, les, les voilà. voilà. des le, sont le site. Donc 1, 2, 3, 4. Donc la oui. première ne passe pas. Petit pas sur le côté. Oui. Donc, et, et, là, la et la deuxième. la oh deuxième ne passe oh pas. Oh là là là là. là. là, là, là. Voilà. Mais c'est... Euh... Béni des dieux. Non mais en là fait on a le temps, allons explorer un peu, on a le temps, il tire. Moi je vous avais dit que j'avais pas besoin du casque. J'ai toujours été confiant. Voilà. Alors ça, c'est pas, pas une partie normale qui est en train de se passer. Parce que normalement, on dérouille plus que ça. Ça se passe parfaitement. Et là, c'est très bien. Parfaitement. Parfait. Voilà. Bon, du coup, c'est la fin du tour. C'est la fin Donc, du tour. Euh, L'effet, déjà, de l'épouvantail ouais. fait que on a sur ces hostiles comme ça qui apparaît ici. La, on n'a pas d'hostiles qui, qui apparaissent à côté. On perd ah, un mon moral, moral que l'exalté va Que je vais donner à Léo, parce que tu n'as pas encore pour pouvoir Mais utiliser sa capacité. ma capacité du champ du signe. Ben oui, voilà. Absolument. Au moins, t'en es un en réserve, si jamais un malheur. Un merci rêve. beaucoup. Voilà. On ne sait jamais. Ainsi, le tour est fini. L'exalté Tiens, ici. David, sois exalté. Merci beaucoup. Le... L'éclaireur... Jean-Frébon nous vient ici. Et on va pouvoir... Je vais devoir donner l'éclaireur. Le... Avant ça, on va avancer le marqueur de tour. On donc, avance ouais. le marqueur de tour, on passe au troisième tour. On peut donc finir le deuxième tour ici. Je vais remettre le jeton éclaireur. Alors cette fois-ci, à qui Voyons un peu la situation. Commençons à nous regrouper par ici, les... oui, oui, je oui, pense, oui, oui. okay. et réorganiser. Je, je te donne le jeton éclaireur. Je ouais. vais éclairer. Donc et on a nous allons... le compteur de tour. On a avancé et... le compteur de tour, nous allons piocher et... la nouvelle carte expédition. Ça, c'est toujours le moment ouais, stressant. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est jamais des bonnes nouvelles, c'est ça, Attention, rarement. La horde frénétique. Mmh. C'est bien ça, non L'acharnement de ces maudites créatures nous glace le sang. Elles se ruent sur nous, animées par une haine féroce. Le Valhalla n'a jamais semblé aussi proche. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les hostiles bénéficient de plus-un en vaillance. Et plus-un en défense. Mmh. La bonne nouvelle ce qu'on peut dire, c'est que là encore, nous avons deux actions partout et ils vont spawner en B. Et on perdra encore du moral à la fin Et nous perdons du moral à la fin. En voilà. Sachant que vous, ça vous parle pas... Il nous reste 1, 2... Super <rire> voilà. Il nous reste... Je ne sens pas bien ton histoire, de vais religieuse là. On va pas le faire comme ça. Il nous reste 5 morales, à la fin de ce tour, il y en aura à nouveau un de moins. Donc Ça baisse euh, ça baisse. Vite, ça ça baisse, moral. Ça baisse. Mmh. Sachant qu'il ne faut pas oublier que, ici, ceux-là vont se déplacer de deux et venir directement à... Euh... Euh, euh... Léo et moi, on va te rejoindre de toute façon. Mais oui, hein, bien sûr. Voilà. Alors, vas-y. Que fais-tu, bah, Bergoun bah, Je vais d'abord frapper cette vermine pour ne pas la laisser derrière. Donc, tu lances combien de dés Toujours, euh, donc, 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés. Allons-y. Allez. Allez, tu t'en vas 1, plus la résistance. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. puisque... Euh, ouais, faire ouais, je pense que... Non, parce que oui. le pouvoir de... Oui, c'est ça. Lorsque ouais. en les, les cercles prennent un succès... Bon, succès tu n'as ah, pas non, eu non, de, non. De, de trop de difficultés avec... Ah, Et la deuxième action, je vais donc rejoindre notre ami ici. Ah, ok, ah, parfait. Vrai. Moi je l'aime bien, la Ronkin. <rire> c'est à toi. Alors, ben, moi, ça va être simple. Parce que je vais quand même essayer de vous rejoindre, jean T'essayes pas d'abord de, de, les, de les détecter Et avant de te déplacer parce que comme tu peux remarquer, ils, ont pas de... ils ne tirent pas dès qu'ils sont réveillés. en fait, à partir du moment C'est sont... pas faux. Et puis de toute Il façon, que de... Non. Non, je pourrais me déplacer ouais. qu'une fois, ouais. oh, autant Je pense ça. que ça vaut le coup de le, ouais. d'abord tenter. Sauf si, si tu si voulais te soigner en deuxième action. Ah, effectivement. Ouais. C'est bien vu. Ouais, bien, alors le soin, c'est toujours un euh, double tranchant. Il vaut mieux bien. que tu te fasses soigner par les slings, je pense. Par des gens qui savent. C'est un peu ça. Par des doigts experts. Je vais... Ouais, je vais révéler ça va moins nous polluer la vie, peut-être. <rire> Peut-être. Tu as une perception de succès, non, deux, Il y a deux perceptions, non j ai, j ai perception. Ah non, à a fin, oui, c'est vrai, effectivement. De succès, on est encore sur une chance sur six. Alors, autant l'aveugle, ouais, c'est tout à l'heure, mais toi, tu le sens vraiment C'est le, le regard de désespoir. Ah, c'est hein. clair. Qu'est-ce que je fais là est Ce suis je... <rire> plus simple, c'est d'avancer et de tenter de te soigner. T as quand même une chance sur deux, quand tu te soignes, de, bah, ouais. de faire au moins une réussite. Ouais. Oui, ce qui est en termes de probabilité. Et mieux que ton 1 sur 6 de voir quelque chose dans la forêt. Bon, de toute façon, au pire, ça me donnera plus de défense. J'accélère un petit peu le processus. Avoir le verre à moitié plein. Exactement. Et bah, c'est parti pour le. Tu me lances un dé. Ah, mais par contre, il aurait été. Ah non, le soin c'est toujours un seul dé. Non, il aurait été solitaire, il aurait pu jeter des est-ce que, ah, que peux pas te soigner avant de bouger alors il aurait pu... ouais, ouais. tu peux t'en Soigne-toi soit... d'abord, puis bouge. Rajoute-toi un dé. Tout ce que tu fais seul, tu le fais mieux. Ouais, ouais. Et puis, ça puis ça donc, va. tu te soignes avant. Mais ça va sûrement pas durer, donc. Tu, gènes... tu te soignes d'une seule. De... Ok, c'est cool. C'est très cool. Très cool. ça. Voilà. Et ensuite, tu voilà. te déplaces. C'est très cool. Plus intéressant quoi. Parfait. Beaucoup mieux. Très bien. Mais c'est à toi, Deslin. C'est à moi. Bon. moi, si on m'avait donné le moral par par exemple oui, j'aurais pu ça. allumer ma, ma, ma lampe torche là ma, oui, ma, oui, ma torche et il faut vrai. pas de 3 et, les en, et les empêcher trois 3. 3. Oui, mais, depuis, mais ah, ça oui. empêche au fait complètement l'activation de tous les hostiles qui sont dans la zone mais tu n'as pas eu le moral exactement <rire> on ne dira euh... pas à cause de qui non faut pas le dire <rire> non ça, non mais c'est quoi ta religion déjà <rire> <rire> non mais c'est ah. bon je vais D'abord, soigner Bergoun, parce que tu n'as rien à perdre à soigner Bergoun. Hein. Quelle bonne idée euh, hop, Je vais... Ah, donc, 2D. 2 bien Exactement. 2D. Pour l'instant, ça passe. Ouais. Je sens qu'il y avoir des coups après. Les... Et voilà En te remerciant Je me débarrasse de mon... ma blessure, je suis maintenant en forme. Très bien. Comme quoi, avec des spécialistes, Et la médecine, c'est bien. ensuite, je vais tenter bah, à de, de, de frapper. Oui. Hein. J'ai rien à. Je vais tenter de le. Tu as 2 plus 1 grâce à ta hache euh, euh, trois, six, Non, six, parce que six. je vais pas l'utiliser. Je vais, pas utiliser. Je vais attendre que Drain arrive pour lui filer. Si elle l'utilise, on l'aura plus. Voilà, ouais, c'est un vestige donc. Euh, ouais. Surtout que si je la lance, euh, enfin, ou si je la truc, elle bah, va casser. se casser. <rire> euh, je bah, fais une oui. attaque à 2. Allez, de toute façon, tu oh. as un malentendu, ça peut se passer. c'est ça Non, bon, oh. c'est oh. complètement. Zéro. Pas de malentendu du coup Non, il oh. n'y a pas trop de malentendu là, effectivement. Tu as fini C'est donc à moi. Oui. Euh, alors, je pourrais me soigner et ensuite me déplacer, mais je vais plutôt me déplacer et attaquer parce que là, je peux vous rejoindre. Bien sûr. Oui. C'est vrai. Je vais venir vous rejoindre. Donc, première action 1 de déplacement puisque j'ai euh, deux d'agilité. Deuxième action j'attaque. Alors, j'ai trois de vaillance ça me fait 3D seulement. Mm -hmm. Mais une fois par activation, ce héros peut effectuer en mêlée euh, une attaque une supplémentaire. supplémentaire. C'est ce, ce que Drake utilise tout à l'heure. En dépensant. Ah non, ah en non, fait, en non je, je prends une blessure. rage. Alors il y a aussi vrai. la notion de. Donc, ça, de ça va me permettre de faire deux, deux attaques, c'est ça Oui. Euh, tu pourras. Donc là, je peux attaquer une fois, puis ensuite effectuer euh, une attaque et te blesser. Et me blesser. Alors, là, je vais faire ça. Ouais. Alors, malheureusement, ouais. je ne suis pas ouais. seul. Donc je ne lance pas ton module solitaire. Oui, mais ça, c'est quand même arrivé. Et ils apparaîtront sur le côté si on a plus de. Bon, on va tenter. Ils ont combien en défense 4 actuellement à cause de euh, la carte ouais, expédition qui n'est pas terrible. Ça se tente. 2. Ça ne marche pas. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser euh... bah, Dans tous les cas, eux ne t'attaqueront pas vu qu'ils attaquent ceux qui ont le plus de vaillance. Ouais. Donc une... c'est pas toi qui Ouais, mais 30, 30, 30, 30. à faire 4 voilà. Et c'est toi qui va subir en muscade aussi. Non. Bon, on s'en parle peut-être je... je vais me blesser et je vais faire une deuxième <rire> attaque même si elle a peu de chance de oh, réussir non, non, parce tu, que... Tu prends la blessure après normalement. Bon, ah, oui oui mais je, je... Allez. Non. Non, non c'est... Quand bon, ça veut pas, le là, ça ouais. C'est un non négatif là, hein, oui. Non, mais bon, ça valait le coup de tenter. Euh... C'est la fin du tour. C la fin du les menaces vont se déplacer. Tout d'abord, les menaces. Qui vont venir là. Puis, cette menace là, qui va faire un de rentrer dans cette zone. Ah, il n'y a qu'un qu seul ennemi. C'est parfait. Il va apparaître. Hop. Donc on. C'est mieux. Un hostile qui rentre, sauf que, il ne faut pas oublier qu'ils ont guet-apens. Donc ils infligent deux blessures. Il inflige deux blessures au lieu d'une. Oh. Il en inflige une supplémentaire parce qu'ils ont guet-apens. Ça pue ça. Et donc c'est pour la figure. Oui, et c'est bon. pour c'est pour Bergoun. Oui. Un peu. Prends euh, deux je vais prendre deux blessures. Prendre deux blessures. bien fait. Euh, on va d'abord te, te soigner. soigner. Et je te remercie du soin. Et... Et pas de soucis. Voilà. Parce qu'après ils attaquent hein, donc vas-y. Ouais, ça, ouais. Et je vais en mettre d'autres. C'est ça que tu essaies de me dire C'est possible. Euh, possible. Potentiellement. Donc voilà. Surtout qu'ils ont plus en attaque là. Après 4 euh, euh, de défense. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Comme ça. Cinq même. Avec protection. ensuite ces menaces là vont attaquer. Neige. Peut pas envoyer son garçon. Non, euh, quand elle attaque, dans son activation, est-ce qu'ils qu'il est, -ce qu sont... alors, est, -ce qu est euh, intéressant euh, Oui, mais pas dans sa zone, on ne peut pas être dans sa zone, forcément euh... Mais De toute façon, tu attaques beaucoup plus fort que ton ourson. Non, mmh. enfin, mais si tu aurais pu faire l'ourson attaque et j'attaque aussi. Non, mais où faire deux attaques Oui, mais où attaquer deux fois Désolé, ouais. petit ours, tu viendras plus tard. <rire> C'est pour être euh, plutôt à distance, en fait. Tu feras un truc plus tard. Donc du coup, ces menaces-là vont attaquer Dreng à 4. Oui, alors du coup, moi j'ai 2 de défense avec Solitaire. Ah, voilà, on n'oublie pas. 3 de défense. Voilà. parce que moi je suis seul au monde voilà, voilà. Un, tu réussis deux, sais, deux. tu subis en fait deux, deux blessures ça fait mal c'est vrai que tu te places toujours dans les zones où il n'y a pas d'abri <rire> tu as fait euh, celle-là <rire> puis celle-ci ouais mais j'ai je... d'autres déplacements disons que oui. <rire> t'aurais pu faire <rire> les... bivouaquer au milieu ouais, comme ouais. ça ouais. c'est pour venir te... voilà et ensuite donc les hostiles se déplacent il n'y a pas d'autres hostiles non. et donc ces hostiles là attaquent Bergun a donc euh, 3, 4, 5, 6, 2 mmh. attaques à 6. Et donc j'ai 5 en défense. Ah quand même euh, Oui mais je le sens pas bien quand même votre histoire. Mais c'est des attaques à 6. Ah ouais là c'est bon. Ah ouais, deux fois, c'est dur. Hein. Ouais, là, ouais, dur. Ils je le sens comme des problèmes arriver. Tu fais 1 Bah donc du coup Bergoon ah, ah, se 5. fait mettre au tapis euh, 5. instantanément. Ah. 5 voilà c'est oui, bon. pas bon ça c'est là où ça commence à sentir à voilà. bercer ah, ça ça écoucher est on perd donc un de moral vu que Berglou est inconscient. c'est vraiment et... une bonne idée de te rejoindre alors qui exalté. Euh, tu dis où à qui euh, tu distribues ce bah, on va commencer à t'en ah. fournir je à préparer pense. la torche ouais, voilà. il va falloir, hein. ma, ma, maintenant qu'on a presque perdu <rire> oui oui, oui. A... il n'est jamais trop tard oh. mon ami voilà <rire> et donc du coup il frappe une deuxième c'est toujours pas là tes tourbillons là sur la personne <rire> qui a le plus de vaillance c'est-à-dire toi Donc en fait je vais vraiment me retrouver tout seul tout le temps bon fallait vraiment pas le refaire en fait c'était une blague je n'ai que deux de... De, euh, défense. de défense ouais. mais durant la phase des hostiles si je subis au moins une blessure je vais on, je gagne un moral. Exactement. Donc on va gagner un moral. Non pour le groupe. Exactement. Hein. Donc... mais qui va être perdu directement mais, mais c'est déjà oui, ça. Oui, oui. Et si je reçois une blessure on qui me rend inconscient, je pourrais faire une attaque en amédée avec trois dés supplémentaires donc, tu donc je pourrais ton essayer, pour essayer d'en bon. abattre un. Donc là je vais voir, je vais lancer ma défense, j'ai deux de défense. C'est quoi c'est 6 hein mm. C'est mm. alors leur attaque est ouais. à 6 ouais. Oh, un, deux. Je fais 2, j'en prends 4. Ouais. Ça suffit tu... pour ouais. Nous. Ouais, ouais, ouais. On va voir, Donc, on gagne un de moral. Rajoutons un voilà. moral. Rajoute... Euh... C'est pas c'est déjà ça. Et, Et Qu'on perd directement. Puisqu'il est tombé inconscient. Tout à fait. Il aurait juste subi une blessure, on l'aurait gardé. Mais là, voilà. euh, à qui il... tu le donner Là, il tombe Hop. inconscient. Ça, c'est très bien. Ça. Et tu veux faire ton attaque Je vais ton... faire mon attaque, mon champ du signe. Donc, je vais voilà. déplacer. Alors, cette fois-ci, ce moral-là, il, il est vraiment dépensé. Voilà. Et ça me permet de faire une attaque. Donc, je suis inconscient. Donc, je vais mettre. Voilà, je vais tout mettre là. Et je vais pouvoir faire une attaque euh, 3 des avec 3 dés supplémentaires, c'est-à-dire au lieu d'avoir 3, 3 j'ai 6 dés. Oh, c'est déjà bon. un peu mieux. Une attaque à 6 bon. dés contre. 4 de défense. au moins 4. Faut que Et, je mais, mais ça ne vise qu'une cible. Exactement. Mais si on arrive à débarrasser. 1, 2, 3, 4, 5. 5, puisque euh, les faces se ouais, tiennent. Et genre... là, grâce à la prière, du coup, c'est réussi. Si on n'avait pas fait la prière, c'était raté. Donc là, un je le tue. Voilà. Yes. Tu l'emportes avec toi. Je l'emporte avec moi et ensuite je m'effondre. Voilà. Ce qui me va très bien. C'est beau. Ouais. Merci à nous. Il n'y en a gardiens. plus que deux. C'est voilà. ça. Nos Alors, celle-là, la... Voilà. Ici. Alors, suite à cela, apparition d'une menace en B. En B et comme on... ça en C. Ici. à cause de l'épouvantail. Exactement. Tiens. Il y a l'épouvantail qui est toujours là. On, on fait popper une fait en C. Cela ici. Bon, ben, la situation et devient de plus en plus difficile, euh, mes amis. C'est moins bien, c'est vraiment moins bien. Oui. Exalté là est passé à moi. L'exalté passe je là, enfin et donc, exalté. nous allons passer au tour numéro 4. 4. 4. Et je suis inconscient. Oui. Donc, donc est le rôle de est... meneur, est le rôle de au héros de plus haut rang. Exactement. Donc c'est Drang. Drang. Drang. Et donc du coup tu es obligé pas. de me donner l'éclairage, hein, bah, ce, euh, ce qui ne m'arrange pour... pas non plus. Moi non plus. L'idée maintenant, c'est que tu viennes et que tu tout Sauf que, bon, moi je pense que je vais devoir avoir le rôle du Samu et commencer à ranimer un petit peu. Alors, nous allons voir... Nous allons piocher. La carte expédition. Alors, je rappelle que, même si nous sommes inconscients, euh, nous pouvons, euh, en dépensant... Une action. Une action. Vous enlever une blessure. enlevez une blessure. Mais attention, si derrière, on se fait tout de suite réallonger, on, on repère un moral. Oui. Et donc, euh, parfois, il vaut mieux rester inconscient que euh, de prendre le risque de perdre un moral et de, de perdre le scénario. Donc, je, je pioche euh, la carte. Et cette fois-ci, nous avons... Ah, pour une fois, ça a l'air un peu mieux. Ah. Une lumière apaisante. Oh oui pour la première fois depuis votre arrivée, le soleil perce le voile de nuages gris qui pesait sur nos têtes. Son rayon semble, éclair... semble éclairer votre position. Peut-être le moment de faire une pause pour vous ressourcer. Vous en avez besoin. Gagner deux morales Ça ah. c'est énorme, donc deux morales, on passe de 4 à 6. Voilà. Par contre, nous n'avons qu'une seule action. Il ah. faudra dépenser un moral pour en avoir une supplémentaire, ouais. ah. si nous le souhaitons. Et... Euh, en, les, les hostiles popperont en B. Donc, nous disions tout à l'heure qu'il n'y avait que des mauvaises... Euh... Non, il ouais. peut arriver que... Notre destin peut être euh, bon, parfois. Voilà. Ah, Là, bon. c'est quand même ouais, ouais. plutôt pas mal. <rire> euh, voilà. Mais nous avons deux personnes à terre et euh, beaucoup d'hostiles encore présents. En sachant que Drang pourra pour le coup venir, puisque la zone n'est pas... Ouais, exactement. Ouais. Donc, ça Donc cool. ça vient de libérer en fait, cette zone, ce qui s'est passé avant. Donc on va peut-être voir du tourbillon. Ah Peut-être qu'on l'attend. Mais par contre, les cognures Surtout sont passés en à enfin, 3 et 3. Et et Le là, maximum, c'est 6 hein. figurines dans une exactement, zone. Exactement. Hein. Chaque zone peut contenir 6 figurines ou, euh, ou menaces. Mm. Une menace compte comme 1 euh, tant qu'elle n'est pas, qu pas révélée. Okay. Bien, et eh bien, bien ta première chose que je vais faire, donc je vais fuir. Non, non, pas du tout. Je vais, euh, <rire> <tu> <rire> vais soigner. est-ce que, est que, est que tu peux soigner quand il y a des hostiles dans la zone Oui, bien sûr. Oui, bon, ah, donc, ça, ça va. Je vais donc soigner... Euh, on va commencer par qui De toute façon. On va commencer par Bergwood. tiens. Je te prends 2 dés. Tu comptes sur tes soins avisés. Et... 2. C'est un petit soin à 2. Donc je vais re-soigner, donc Nord. Ah, c'est gentil. Bah, quand même. Merci. Comme ça, ça t'évitera de perdre ton ta seule action de ce tour-ci, quoi. Ouais. Et donc, je, bah, en fait, tu vas perdre cette action voilà. ce tour-ci, parce que je ne t'ai pas soigné. Je n'ai la... pas, pas trouvé le... La médecine n'est pas toujours... Euh... Exactement. Oh, là, là, là, là, là, là, là C'était pas les bons oh, les chrétiens. Mais on peut pas et je vais dépenser ouais. mes trois morales pour et interdire l'accès à et la... la et Je vais mettre, je Ça met un danche. moral dans la zone pour l'indiquer. Voilà. Et ceux-là sont défaussés. Donc... Durant ce tour-ci, personne ne pourra rentrer ou attaquer dans notre zone. Je vais essayer avec une action, je peux, tu peux je peux me relever, voilà. et je pense que je vais le faire, puisque bah, là, de toute façon, on est, on est, attaque, on est plutôt ouais. tranquille ce tour-ci. a fait gagner un tour. Quoi. Donc premier tour, première action, je me relève, j'essaie de voir qu'est-ce que je vais. Euh, pas solitaire, je vais, faire, je vais garder rage. En fait. Du coup, et tu te redresses. Voilà. Alors, je pourrais faire deux attaques, mais ça me ferait. Mais M'évanouir, je ne vais pas le faire, je ne vais pas <rire> utiliser rage. Euh, je vais faire une attaque. mais ouais. ça Alors, dans ce cas, il faut que tu dépenses un de moral hein, si tu veux faire une deuxième action. Parce qu'on n'a qu'une action ce tour-ci. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Drain qui va oui. venir ouais, ça, nettoyer ça, un, un peu ça, tout. Ça devrait. Ouais, c'est vrai. Parce devrait... que tu as confiance en toi, Moi, ouais, j'ai complètement confiance non. à. Non Non, si, <rire> <Non> <rire> de si, euh, deuxième action. Non, si, si, j'ai confiance. <rire> Est-ce que je me déplacerai pas deuxième action pourquoi aller où Dans tous les cas, il faudra que tu dépenses un moral pour faire une deuxième action. Non, non, le, non le problème reste le même. Non, non, non. Je, je, je, je reste avec ouais, une action. Okay. Je ne fais pas perdre de morale. Je suis debout, c'est déjà pas ouais, bon. bon. mal. c'est bien. Moi, sur je vais en taper un sur un... Par contre, je n'ai plus accès au combat, donc je ne lance que 5D. Oui, que 5D, On m'a dit de garder les hachettes pour lancer des hachettes, alors je fais des choix. C'est bon, c'est pour le prochain tour. C'est ça. Parce que ça plus Oh, joli 2, 3, 4. Et hop et il s'en va un qui repart, il va. et j'ai terminé, puisque je vais pas faire une deuxième action. Très bien. Donc c'est à toi, Dreng. Donc Dreng va faire une première action de se déplacer, il a deux en agilité. Ah. Tu veux récupérer gratuitement la Alors je peux récupérer pour rassurer. Si de vaillance, ça devrait être Allez. pas mal. espérons. Mais oh oui, oui mais sans voilà. problème. Tout large. Pour... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Très large. Paf. Au revoir, monsieur. Ça c'est une négociation que j'aime bien. Voilà. Mais il a fait est... mal quand même lui, monsieur. Voilà. C'était bien de temps à arriver en fait. C'est pas faux. Là, je... Maintenant je suis là, ça. Non, est on pas... a quand même tous, on est tous bien blessés là. Ah, donc on sait à tous. Part, Alors, à non. L'esclave. Les moi bah, bon, ça va. Ouais. Ouais, ouais, <rire> je vrai, là, franchement, ouais. Moi franchement. Moi finalement pas trop, depuis le début tout, tout s'est plutôt bien passé pour le moment donc. C'est euh, bah... pas faux. Voilà, je suis tranquille. Ok. Donc c'est la fin du tour des héros. Alors en revanche pour cette deuxième action il fallait dépenser. Ah tu t'es pas blessé Je pensais que t'avais fait rage. Parce que tu aurais pu faire une action, une action d'attaque gratuite, gratuite okay. et te blesser. Alors... Parce que moi, je peux te soigner au prochain tour. Bon, allez, on, faisons, la rage. faisons ça. C'est de la rage. Voilà, c'est... Non, non, non, ça me va. C'est l'autre, la terre euh, mis euh, ouais, mais je me fais un dégât où je... Ah oui, non, pardon. Je, je le truc en fait. Oui, excuse-moi, pardon. Euh, <rire> donc, fin du tour des, euh, des héros. C'est donc aux menaces de se déplacer. Donc, mm -hmm. c'est par là... celles ci qui vont forcément venir là, mais qui ouais. n'attaqueront pas. Ouais. Là, donc qui passe par ici ou par là, c'est au meneur de choisir si elles vont par la droite ou par la gauche vu que ça revient exactement au même. Je veux les mettre ici. Très bien. Bizarrement. Voilà. Ensuite, ça va être autour de celui-là mais qui ne peut pas rentrer dans la zone. À cause de Et la torche. Exactement. J'agite ma torche dans tous les sens. Et, Et ils ne euh, savent pas tirer. donc Exactement. Euh, ça ça Il n'y a pas euh, de qui peuvent se déplacer, donc voilà et euh, pas non, il ne peut pas non plus attaquer donc fin du tour des hostiles et ceci apparaît encore une fois oh là là et il y en a un qui apparaît un petit qui apparaît en, en B en totem B, B. et ceci oh, il y en a vraiment ça fait beaucoup, des alors là c'est mon c'est le tombio qui se part c'est c'est on a gagné un tour Ouais, ouais. mais euh, on est bon. entouré de... Là, maintenant, Priorité à l'épouvantail hein. il faut qu'il arrête de garder du monde donc ah, non, en clairement, en fait. clairement, clairement. Donc, euh... on ne perd pas de morale à la fin de ce tour on perd pas de morale à la fin de ce tour Bien euh, donc voilà. nous donc, allons faire avancer le, le, voilà. le contour on est à 5, on se rapproche de, de la exalté fin Exalté. repasse à toi ça revient à moi euh, manière... Je redeviens meneur puisque que je suis réveillé. Et, ouais, et je choisis l'éclaireur. Alors là, je vais choisir l'éclaireur. Donc là, c'est intéressant. Il faudrait qu'on arrive à aller euh, vers le G, quoi. Mmh. L'éclaireur, ça pourrait être moi pour que je soigne Bergood et Dren. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Mmh. Voilà. Bon, allez. Si j'en ai envie. J'écoute euh... l'esclave. <rire> Mais bon, ouais. en fait, non, je vais pas écouter. Non, c'est ton idée. C'est mon Les idée. Voilà. <rire> Et l'esclave obéit. Exactement. <rire> Très bonne idée, Léo. Voilà. Voilà. Moi, j'ai proposé l'idée que tu m'as soumise juste avant. C'est voilà. ça. Hein, voilà. C'est toi qui venais de me souffler ça. J'ai hein. eu cette bonne idée, tu voilà. me l'as rappelé. Voilà. voilà. Mais c'est moi qui l'ai. Voilà, exactement. Voilà. Donc, du coup... Parfait. Donc... On, tire, là, on là. va tirer la carte. Alors là, attention, ça m'étonnerait que ce soit bien, là. Je ouais, sais pas, j'ai un mauvais de... pressentiment, là. Soignez-vous, trois blessures. Mais trop oui. de soleil, là, il faut ouais. redescendre dans l'obscurité. Ouais. Courage Martial. Ah, peut-être pas si mal. Ouais. Vous, mont... vous montrant digne du sang des braves qui coulent dans vos veines, vous hurlez à tue-tête en vous précipitant à la conquête de ce territoire ennemi. Parfait. Effrayant les bêtes qui s'y cachent et même certains de vos congénères. <rire> Jusqu'à la fin de la phase des héros, Lorsqu'un héros... Alors ça c'est quoi C'est le symbole nordique... Hein, ah. Attaque en mêlée... Chaque face vierge obtenue correspond à un succès. Ah... Ça n'a que pour les Norse quand même Donc pour nous oh. deux... Oh. Ben, c'est normal On est... Donc. On est au Valada ici ouais. euh, Après bah, tout. Bon, tour Pas encore mais... Ce tour-ci on a deux actions... Yes. Ouais. Il n'y a pas de, de spawn... Bah, à la mais à la, à la, fin, la fin on fin. perd un moral... Et on perd un moral supplémentaire si aucun hostile n'a été éliminé pendant ce tour-ci. Il bon, va falloir là, éliminer du oui, aussi oui, a... ouais, ouais, ouais, Il faut lui, lui, fait, fait, lui il faut faire, faire la, la... Ça Ça voilà. Bon, Je peux la mettre là. C'est pas si mal. C'est ouais, si... bien, c'est bien. Tant simple. mieux parce que là, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de. Non. Pas de spawn. Parfait. Non, de moi. Mais il, lui, il va se faire spawner, lui, le petit salopard là. Bah on, va si on, va le, on va le détruire là Alors on va le détruire. Il va pas pas la tête. Alors que fais-tu Exactement. Alors ce que je peux faire c'est soigner quelqu'un et essayer de scruter ici. Est-ce qu'on peut pas compter sur les yeux aveugles de Nord pour scruter, euh, bof il a réussi Justement. la dernière fois. C'est ouais. celle qui a le plus... On est nuls en scruté. Ouais. On est en est... perception. Je est... ouais. pas non, la dessus qu'on l'a Mais il n'y a pas un énorme qui scrute. Je pense que c'est... Si, y a, y a, je y a là je, je scrute à deux. Oh bah, ah, ouais, mais Bergone sera déjà occupé à essayer de... Non mais on a deux axes où on a deux axes on a un son et un lancé. Soigne-nous et. Ouais. Et puis de toute je... façon, euh, Drake pourra tenter aussi sa chance au lancer. Au pire, Exactement. une chance au grattage, une chance au tir. Exactement. Donc, alors. Euh, moi euh, j'y crois. Bah donc du coup, je vais commencer par soigner Drake, qui est le plus blessé. Oui. Hein, Faisons-le par ordre d'urgence, donc je vais prendre 2 Ça me va, ouais. euh, bizarrement. Ouais. Ouais. Hop. Bon, une, une blessure, blessure c'est toujours mieux quand même. Hein. Et je vais ensuite soigner Bergoun. rien du tout. Euh, refait. <rire> S'il te plaît, plaît. Parce qu'en fait, combat, je récupérer moi à la base Je comptais dessus un peu, c'est vrai bah, J'ai fait ce que j'ai pu, mais on m'a pas donné les ressources nécessaires. Bon, c'est pas terrible ça, hein. ouais. Une blessure soignée en deux jets de dés, je dis que c'est pas terrible bah, ouais. <rire> tu te parlé le Maître Nord J'ai quand même soigné pas mal de blessures depuis le début, hein. Moi j'essaie de oui, rafistoler bon. comme je peux oui, mais voilà. là c'était mauvais. Mais là, on, ouais. se, on pourrait ouais. se demander si cet esclave euh, ne fait pas exprès, <rire> euh, ne fait pas exprès, là, avec ses, ses croyances, euh, son espèce de, de, de, de dieu là, c'est quoi c est, c est, ce truc-là, un ouais, dieu ouais. invisible qui fait rien C'est pas confiance. un dieu ça. Ouais. Ouais. Ouais. Mon ouais. état de santé, oui. Euh, je peux pas, raison je, je propos. peux pas recoller les mains. c'est pas dans le champ de mes compétences actuellement. Bon, donc tu as fini Tu n'as pas fait la chose Ah bah euh, super. Ok. Bon, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'ai pu. Euh. Bah, déjà tu peux commencer à essayer de percevoir <rire> Ouais, de toute façon. Hein Faut, Faut juste faire, faire un succès. Ouais, je me un déplace. Un sens. Sens. Faut, Faut faire, faire un, un succès. Tu te déplaces dedans. Ah oui, bah, ah, tu en tu pas bien de longtemps. un succès, c'est facile. Un succès un succès pour toi. Tu ne gagnes du moral que si tu. deux tests. tests Pendant la phase de Ça marche pratiquement. C'est-à-dire que si tu vas de toi-même dans une embuscade. Ça marche D'accord. C'est pas ce qu'on peut se considérer comme glorieux. D'accord. Mais idiot. Voilà, plus suicidaire, c'est glorieux. Ils vont où les idiots bon, Bah écoutez, je vais tenter, voilà. euh, je vais tenter de scruter. Mais tu bon. vas nous trouver des cogneurs en fait. Je ne sais pas, mais voilà, ouais. il faut quoi Il faut un succès, là. Hein un succès. Bon, voilà. Un succès. C'est facile pour toi, ça. Non. <rire> bon, oui, mais je ne vois rien. Mais... Tu peux, tu peux refaire. T'as une deuxième action oui. je Refaire, refaire. En bah, ouais. je vais faire, je vais retenter. Ouais. Parce que... Allez. Allez. Une chance. Alors, il faut mieux les yeux. Écoute bien, écoute bien. Regarde bien. Voilà. Non. Bah, c'est raté. Il a vu des sapins aussi. Il n'y a aucun sapin. C'est le des tour sapins. des actions inutiles, hein, je ne veux pas dire. Mais... Non mais nous on va... va, va c'est là où nous... Alors moi j'ai quand même réussi une... Je tiens à rappeler que j'ai ouais. quand même réussi une de mes actions. Quand même. Hein enfin, un réussi. soin avec un soin, dé. Hein. Oui, ouais. mais donc c'est à dire que j'ai quand même réussi je au moins une je action. Je suis sûr que... Attends, ah, mais... ben, si ben, bon, si ça avait ami. été une autre chrétienne, je suis sûr que là il Il aurait réussi mieux. Bon, est-ce que je commence par tirer ou par envoyer mon ourson Alors que je viens de nous faire gagner un tour quoi. J'ai utilisé 3 de morale quand même. Ouais, mais c'est croyant que tu as là. En tout cas, le plus important c'est de lui le. Donc d'abord, je pense. Lance... Parce que Charam, oh, il ouais. nous fait. Un, un lancer ouais. de hachette ouais. sur sa tête. Voilà. Bah oui, oui. Allons ça sur un petit lancer de 5 ED. Des... Parce qu'il a quand même 4 de défense. Ah oui, il est. Il est costaud. ce qu'il est agile. Il est au perché. Il est au perché. En plus, c'est malheureux ça. Oh là là! Ah oui, 5, Ouh, à faire ouais. 4 avec 5 dés c'est pas. pas Sinon, tu, me, tu, tu veux commencer par, par euh, scruter et on voit en fonction euh, Non non non bah, non, les vont faire, faire en fonction différemment en fait. Euh, allez si allez, allez commencez par le plus. Mange plus une hachette dans la géante. tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh, ah, mais bravo Il s'est fait il découper, découper en deux. Parfait. Bon, donc, il n'y a plus... Il n'y a plus l'espèce de petit... Alors, est-ce est que maintenant j'envoie mon ours ici Ah tu peux très bien envoyer ton ours. Et surtout ça, ça nous ouais. permettra d'utiliser de la nourriture, parce que mangeons, mangeons. Un... Si on a fait Alors tu envoies ton ours, alors... Et l'ours ici, ici, ici, ici, ici... Il arrive voilà. ici, voilà. voilà... Oui il est bien là, voilà. oui, il est bien, là. Voilà. Et il, il a deux de perception, c'est Il a deux exactement Il peut révéler et attaquer Il a autant de perception que les l'esprit Il a deux fois plus de perception que moi en tout cas Voilà Tu lances deux dés, il faut faire un succès Un succès pour savoir si tu te se cache dans la peine. Voilà. Et après, ça me critique. Hein voilà. hey, il est parti, il est plus là, j'ai réussi voilà. quelque chose. Raté. Voilà. Désolé, euh, Mioirson. Du voilà. coup. Ouais. Que tu peux percevoir et lancer la machette si tu trouves quelque chose. Voilà, percevoir avec un, ouais. on ne sait jamais. Mais, pour l'instant, on est quand même sur pas mal de réussites, donc je pense que tu peux le tenter. Mine a rien, au niveau du scrutage, c'est ouais, est, est est est quand même pas mal. Ah, justement, par équilibre de l'univers, je, je pense, pense que... Allez, Allez, allez, vas-y C'est raté oh. Euh, ouais. Ouais, j'ai raté. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Moi je propose <rire> quand même... Et as une deuxième action. Ouais, Moi ouais. je propose qu'on retente quand même parce que faut pas oublier que sinon on se prend une embuscade ouais. qui fera mal. Et après on se prend deux attaques. Ah, là, là. Ouais, ouais, ouais. Retente. Ou, ou va dans la zone avec les Parce que dans tous les cas on va prendre cette embuscade là. là je peux, peux pas juste lancer ça, on sait jamais. Non, non. Voilà, ouais. c'est une menace. Allez, essaye de réussir ouais. cette fois-ci. Ouais. Ah, j'essaye de réussir mais... Pas la pression mais il faudrait que ça réussisse. Oh non Non mais attends, les dés sont... les dés sont, sont, voilà. sont pas les dés... Ah mais c'est les dés non. où j'ai pas mis de phase de réussite, ceux-là. C'est pour ça. C'est pour ouais, ça, ça c'est les, les dés proto, c'est pour ça. ça. Voilà. Ça. Bon. Ok, ok, ok. Alors ben, on est tous ensemble. ça pour la prochaine fois, la perception ouais. c'est important. C'est pas mon... <rire> joueur, joueur oui que... alors, retenez bien, euh, ouais. la perception. Ça peut aussi servir. Alors, on a, on a une équipe qui est bonne dans certains domaines, mais pas du tout en perception. Et pour débusquer voilà. les hostiles cachés, c'est on, on est très bon en combat, mais il faudrait déjà savoir où se trouve l'ennemi avant de pouvoir lui taper dessus. Voilà. On voilà. est bon en soins, enfin. <rire> pas tous. Enfin, ça dépend. Et puis, ça dépend des fois. Euh, on est, est, est bon en combat. <rire> mais vous allez en avoir besoin du soin, là. Oui, je oui. Pense, hein. Parce que là, c'est pas moi qui suis assez prioritaire. Ça oui, on sait pas que là, c'est ça. Oui, nous, on, est... on, on va faire ah, nous allons terminer voilà la phase de cycle donc les les enfin, les menaces les menaces vont maintenant on va se déplacer donc celle-là on va venir là oh là là oh là là, là, oh là, là la, oui, il y a du peuple là ici j'imagine ouais oui, oui. Enfin, c'est toi le bonneur maintenant Ah oui ça, ça va à ça va, va, à droite ou à gauche à gauche à gauche à gauche voilà ensuite celle-là Elle grap entre où là Elle est les haute la torche et se on celle de donc il y en a deux, donc c'est une embuscade à trois. Oui, mais deux c'est rien ça. Sur. Ça qui se fait taper. Sur Dreng, vu que c'est lui qui a ah. le plus de vaillance. Deux c'est beaucoup. <rire> il vient de changer de discours. <rire> voilà. Finalement, ah. à la réflexion deux c'est pas mal. C'est trop. Mais ça va être très dur là. Mais... Donc tu prends bah, Drang et par terre. S'il y avait eu trois par exemple. Ouais. Bah, ça faisait 4. Mais... Ah oui, il, il y en rentrer. aurait. Alors il y en a un qui ne serait pas pas rentrer. Ah oui d'accord c'est ça. Ouais. Voilà. Ah mais Drang, qu'est-ce que tu fais donc je cherche des champignons, bah, je réfléchis. Par contre, je... ici c'est saturé, donc eux vont arriver ici mm. et se révéler et faire une. apparaître ici, mais comme si c'était une embuscade en fait. Parce ah. qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. Bien sûr. Et. Euh... donc voilà. Mais si, Matin, il, il est couché. Il oui, prend mais quand même. Hein. Il prend quand même une place, même s'il est couché. Voilà. Donc, euh, Bergoun prend deux blessures. Et, et par terre aussi. Donc, alors déjà, on perd un moral. Ouais, euh... J'aime pas trop cette version-là. Bah, En même temps, on commence à être un peu saturé dans la zone. Alors, là. Donc un moral, un deuxième moral. Et on perd deux morales. Moral. Alors je vais devoir de, les, les, les données. Qui aurait besoin de... Toujours pas moi. De carburant. Ben toi, c'est -ce que... pas mal. Hein Est-ce que ça serait pas ouais, mal de nous faire ça Finalement, la, euh, <rire> la chrétienne, euh, des fois... Ah, voilà. je te les donne. Ah. Donc voilà. voilà donc, on critique quand on a pas besoin de moi et... Et on critique quand bah, on a deux besoin de toi aussi. Voilà. Dans les deux on a critiqué. je vois pas non, trop le changement. Non, mais par mais... contre, réussis-moi un heal à 4 ah, et après, on pourra on en va. parler. Voilà. Euh... Bah, Donc, ça, c'était la, la partie sympathique. Donc, maintenant, les menaces attaquent. Comment ça Donc, eux vont attaquer le plus vite. Mais nous, on est tranquille maintenant. ensemble. ça va pas être très bien. Alors là, je vais falloir que je sois bon en esquive. Ouais. Ça, donc d'abord ils attaquent Nord à 3, euh, c 3, ouais, 3 4, 5. Mais c'est à quel moment qu'on attaque... gagne Parce que là je vois pas trop trop... Je veux... Disons qu'on s'est un peu à dans la... C'est toi qui de nous allait te rejoindre Tu te rappelles Oui mais parce qu'il faut qu'on avance quand même un On m'a dit 5 hein 1. J'ai oui, bien 2 de défense hein <rire> oui. Bon bah, je, suis... <rire> je suis couché. Voilà, donc donc on perd encore Attends, je te le donne. Génial Bon, on est large. Okay. <rire> il nous reste. Il nous reste... vous Bon, oui, mais tu peux. Il nous reste deux de morales donc... pour y arriver. Ouais, mais je, je peux le faire à mon tour. Ah bah, euh... Je peux pas le faire. Je peux Au pas milieu, la pas. torche en plein milieu. Mais bon. euh, donc maintenant, il faut que les hostiles attaquent. Donc une attaque à 3 4 d'abord. Vous pariez qu'il va rien prendre dans la figure. Qu'il avait que depuis le début. Non, bon, quand même pas. Mais j'ai quatre dés, moi. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, donc je ne prends je rien. Tiens il réattaque. Non, mais ils attaquent deux fois. Non, non, mais, mais peut-être alors, Pi, t'as déjà vu tes lancers voilà. d en fait. Regarde. Et hop, il Un, prend 1, 2, 3, 4. Bon, il très prend bien. Bien. Et celui-là attaque aussi, vu qu'il n'est pas dans la même zone, il attaque deux fois ah. à 3. Ah, si, si la zone est saturée, ah, peut... bah, c'est pour ça que c'est dangereux d'être beaucoup dans une zone au bout C'est que bah, <rire> tous les effets Mais pourquoi il n'a pas dit avant Venez, rejoignez-moi C'était avant, on va pas le dire. Donc 1, 2, 3. L'esquive qui me sauve quand même pas mal. Ouais, et Il la, a rien der pris. la dernière attaque, du tout quoi 1, 2, 3, 4 pour Alors, alors j'ai quand même pas mal de dé aujourd'hui, apparemment. Euh, de... hein C'est quand même pratique d'être cultiste. De... Voilà. Sinon, ah, là, je crois <rire> que c'était cuit. Bah, hein, si hein, ouais, ouais, ouais. si, si, si j'étais mort, c'était Game Over. On a bien compris qu'il était payé par les ennemis, ouais. ça on en a bien vu. <rire> Donc du coup, on rencontre un cas particulier qui fait que je suis le meneur oui. et l'éclair en ce tour-ci. Euh, T'as déjà avancé le, le, le tour contrat, Je, je oui. l'avance. Donc on a ah oui on a perdu on perd morale quand même. Pourquoi bah parce que la défaite fin de tour. Mais on a, on a tué ah oui, donc on, a tué un, on ne perd euh, un, un de moral, un moral. Voilà. Tiens alors euh, c'est moi l'exalté je vais le donner à qui euh... Alors attends était au tour, euh, oui, euh, le moral a été perdu au tour d'un, excuse-moi on a été un peu vite donc c'était encore moi l'exalté. Là je vais le donner Oui non mais parce que c'est l'effet du tour d'avant. Ah, il te, te le donne. Je te le donne dans tous les cas, donc vas-y. Ok, parfait. Voilà. Et donc, il ne nous reste là, plus qu'un de moral. Cette... Si on ne réussit ça. pas cette tour-ci, on avance là. Voilà. Donc, alors. On pioche une nouvelle carte. Bah, ah, alors, alors là. Il faut la meilleure du monde, là, genre 5 actions et des soins gratuits. Assaut Ah, ça sent pas bon. Rien qu'au titre, on peut. Les petits cris d'abord lointains et épars se sont transformés en hurlements à l'unisson, accompagnés de bruits, de piétinements et de branches cassées qui se rapprochent de vous. Quelle que soit cette menace, elle se précipite vers vous. Gare au choc. Générez les menaces suivantes, A et B. Oh, comme s'il n'y en avait pas assez. <rire> ces petites menaces-là. Voilà. Nous avons deux une. actions ce tour-ci, et il y aura un pop en A, mais on ne perd pas de morale à la fin de ce tour. Ah, ah, très bien, pas mal. Ça, ça Donc là, il faut juste... Éviter de mourir. Voilà. Et pour l'instant, c'est... Ça va On va essayer d'éviter de mourir. On est vraiment tout prêt euh, d'y passer, mais... Complètement confiance en toi. Ouais. ouais c'est vrai, vrai que... Deux îles à quatre seraient les bienvenus. <rire> voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Tu, si deux... tu peux en faire trois... <rire> je pense que... C'est en que... mangeant un jambon ou un truc <rire> ça. Je pense que certains ont intérêt à rester au sol pour ne pas faire perdre du moral. Ah ouais, c'est vrai. Euh, il faut qu'il vaut mieux qu'il y ait un ou mais deux bien soignés. Pour le il vaut mieux déconnure. Non. Des connards je pense. Des enfin, euh... gens qui savent taper, c'est ça que veut dire Tout à fait. Oui. Non euh, Je sais je pas, hein, je te dis... <rire> ouais. euh, Ce que je vais faire, c'est que bah, je, vais, je pense que je vais soigner Drang et Bergoun, hein, parce que... Euh... Parce qu'il y a un besoin Vizarment. Parce que là, on commence quand même à en avoir besoin, hein, de, de, de gros, gros combattants. Euh, et tu peux pas soigner et... deux fois Drang bah, Mieux vaut avoir deux personnes en vie on que... Aura... Euh... Ouais. Mais attention, euh... ça ne fait plus d'action. Ça ne fait plus d'action, mais il ne faut pas que euh, les deux qu verra, euh, perdent et soient, et soient mis. À, Après, à... on les aura tués, ouais, je pense. Regarde. Et il a sa torche. Si, si, en fait, si on arrive à je... si on arrive à, à, à défoncer tous les cogneurs là, il y en a plus qui apparaissent actuellement. Mm. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus le souci de, de cela. Donc eux n'attaquent qu'une seule personne s'ils vont se regrouper et attaquer qu'une seule personne. Donc normalement, il y aura si même si je lève que Dreng, euh, dans tous les cas. Bah, il y aura qu'un ring, quoi. Bon, je vais commencer par euh, soigner euh, Time. Voilà. On va commencer enfin, comme je, vais... je vais essayer en tout cas. Non, je vais réussir. Euh... Non, quand je dis que je, je réussis, me... moi, je réussis. Ok, ah oui, d'accord. Voilà. C'est comme ça que ça... D'accord, regarde. Voilà, hein. T'es prêt, euh, attention. Hein. Hop là. 2. Ouais, ah, pas mal. Je au soigne de 2. Et ensuite, bah, je vais soigner Vergoon. Bah, moi, euh... c'est 4 qu'il faut. C'est 4 S'il vous plaît. Bon. Mais t es, t es, t es non mais c'est parce que c'est inverse. Mais parce que faut pas me demander, faut pas me, me ouais, stresser. Je, de, je, <rire> je suis quand même assez, à, je suis assez sensible et j'ai besoin d'être calme. Donc. Euh, Donc Bergoun n'est bon. pas soigné. Drain se relève. Bergoun, euh, son action va être le soigné, se tout seul, seul. C'est moche, c'est moche. Hein, <rire> c'est pas grave, on a deux actions, tu pourras te relever tout seul. C'est pour ça que ouais. j'ai parlé sur, euh, sur mmh. ça. Voilà. <rire> voilà. Donc. Okay. C'est à moi discours-là. Ah, et je vais quand même, au cas où, utiliser ma torche, parce que. Ne serait-ce que pour qu'il ne rentre pas, c'est Exactement. Là, il peut pas rentrer. Oui, il revient chez lui. là. Voilà, je Hop. un petit tour. Il n'y a pas de petit truc de morale au milieu. Pour le rappeler. Voilà, pour le rappeler. Bon, c'est à moi. Ça même. Est-ce que je me relève ou est-ce que c'est risqué Sauf que là, si j'envoie l'ours, il faut que j'arrive à faire deux succès. qui trouve les gens dans la forêt. Est-ce que je me relève ou est-ce que c'est risqué Je me relève. Je me relève, j'ai ma rage, ouais. euh, j'ai mon champ du signe surtout, c'est-à-dire que si je me fais avoir par les hostiles euh, pendant le truc, on ne perdra pas de morale et je pourrais faire une attaque avec 3D supplémentaires. Ouais. Donc elle vaut quand même le coup. Là j'ai peu de chances de réussir parce que et... je vais faire une attaque normale, je mets, ma deuxième action ça va être une attaque, et... une attaque normale à 3D. À ce moment-là, si, si justement ton champ du signe, entre guillemets, fait pas perdre de morale, est-ce que tu n'as pas intérêt à pénétrer là-dedans non, parce que je vais me prendre une. une, une mais, comment on, fait, on appelle ça, non ça, non ça. Une embuscade. et ce n'est pas pendant... pendant la phase des hostiles. Ah, là, je vais te perdre du Oui, jeu. mais ça peut être une bonne chose parce, parce que tu sors coup, et ils, pour, prends, ils, hein. ils ne pourront pas rentrer dans, la, dans notre zone vu que moi j'ai le feu de la torche. C'est-à-dire qu -ce, hein. que je vais me sacrifier voilà pour ouais. faire ton champ du signe. On perdra un de morale parce que ce n'est pas pendant la phase des hostiles, mais de toute façon, on n'en perd pas à la fin de ce tour-là. Ça En espérant que personne d'autre ne meure. Et moi, j'envoie l'ours sur l'autre là-bas. Voilà. D'accord, donc tu, on perdra un moral, euh, okay. Dans tous les cas, on perd un moral. Bon, alors, je Là, on essayer. arrive à neutraliser allez, euh, allez. nos copains. Peut-être c'est 3-0 il n'y a personne. <rire> bah oui. Ouh c'est mal. 5, 5. Oula, là, là. 6, il y en a 6. Donc, il n'y en a que 5 qui apparaissent. Enfin, que à cause 5. de la saturation de son. Voilà. Si tu entends des bruits ouais. un petit peu monstrueux, etc., c'est rien. C'est pour t'indiquer la direction. <rire> Tiens, Oui, là c'est. C'est un, un gros pop. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a. On a perdu. Euh... que Nord apprenne le, le coup épée tourbillon. Je crois qu'on a perdu Nord. Voilà. Il, Il s'est beaucoup couché. <rire> là, je perds un de moral et, et je vais sais. pouvoir le donner à quelqu'un. Tu peux le, tu peux le prendre. J'en ai déjà ouais. un, moi. Ouais, ouais, mais le tu vas tu, si tu utilises ton champ du signe là. Je ne vais pas l'utiliser là. Bah, tu peux l'utiliser. Ah, ouais, si, je peux, ouais, peux l'utiliser. Ouais, tu peux l'utiliser et gagner. de toute euh, euh, façon, on va gagner ton moral. Ouais. Je fais ça, je me le donne, je fais champ du signe puisque j'ai reçu une blessure qui me rend inconscient et je peux donc attaquer en mêlée avec 3 dés supplémentaires. Donc celui-ci, je le dépense définitivement, et l'autre, je me l'attribue pour l'avoir encore. Et donc je vais faire une attaque à 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés. Ah ça me On à ta gloire, promis. Ah bah ben voilà. Ah oui, très bien. 1, 2, 3, 4. 4. 4 succès. Ouais, que une non. qui Voilà. J'en tue un. Ça en fait déjà un de moi. Et. Et ouais. je m'effondre. Oh. J'en ai, ai emporté un mais C'est beau. A toi. Première action, je vais donc me, me relever. Euh, J'ai intérêt à quoi À récupérer ma protection ou mon combat Peut-être ma protection. Ben... Bah, là... Non, j'irai le combat parce ouais. que je pense que c'est le assurer. moment de, de, ouais, de, okay. de les exterminer. Pour je de... récupère le combat et je vais donc lancer 6D contre un des deux. Alors ah euh, oui. Là, toi, tu serais pour attaquer ceux qui ah, sont là. Ou, ah, ou, ah, ou... ou j'envoie mon ours ouais. ben, Disons que moi, j'ai que des attaques de mêlée. Ben, ouais. alors à ce moment-là, j'ai intérêt à récupérer ma protection. Non, parce que t'as la, la machette, au okay. cas où il le rate. C'est vrai. Mais ça fait un gros coup de machette. Donc, donc à ce moment-là, je vais plutôt sur l'ours. Non, mais je ne sais pas. Récupère peut-être protection au cas où. Et, allez Olaf, Olaf, remange un steak, et maintenant qu'il est révélé, il faut l'attaquer. Et deux. il réduit de 1 la défense de son adversaire. Exactement. Donc il a 2 en défense voilà. contre l'ours. Il, il a 2, il a 2 de vaillance. 2, il faut faire 2. 2, voilà. il faut faire 2. Est-ce que l'ours va réussir à... On compte sur toi, la première fois, tu t'as pas fait grand chose, mais là tu peux le faire. Oui et et voilà voilà Bien joué, bien joué ouais, Bravo Olaf. Olaf l'ours. Et hop là. Voilà. Mieux. ouais. Il est bien ce petit tourbillon. -tour. est que on, on va parle le garder. avec la voix de Danny Boom Non, il ne fait pas ça. Non, ah. <rire> non Ça, il y a quand même des limites. Il ne fait pas tout quand même. Non, non. En tant que Sauvage j'ai de la fierté. Et, et... donc, c'est à drague. un coup circulaire et fier Juste en fait, pour et... le fun, je veux faire un tourbillon quand même. Mais oui, là, pour pour là, un... oui. on va le voir. Ah, pour le fun. Et puis tant que tu me le vends, on va le <rire> Alors, qu'est-ce qui fait ton tourbillon Tu lances combien de dés Alors, a... Dreng attaque en mêlée et inflige le résultat de cette attaque à chacun des hostiles proches. Donc, moi j'ai 6. De, de maillance. Et Donc, tu as faire. les résultats spéciaux. Parce que voilà. ah, as as c'est pour ça que là, Normalement, il n'y a, a aucune raison. Tu sais qu'il ne faut pas que tu Mais je, je fais quoi comme résultat là, là, je pense non, que il faut pas qu'il dise parce qu'à chaque fois, ça fait exactement l'inverse. Tu vois ah, Chaque tu vois. fois qu'il m'a dit tu me souhaites de 4, j'ai fait 0. tu vas faire 5 succès. 1, 2, 3, 4, 5 cinq millions l'a résultats et donc du coup qu'il s'applique à tous voilà donc on détruit tout ça voilà ah, sachant que ça sachant que un c'était une action gratuite il te reste donc deux actions encore c'est ça ah c'est pas mal donc, tu peux même euh, partir peux même te en avant <rire> et arriver pas loin du point G <rire> <rire> <rire> est-ce que oui oui on va faire ça ça me fait un peu de peine de laisser Non <rire> Non, mais en même temps t'as T'as pas pris la bonne direction. Nous, C'est bon, <rire> je, je me suis sacrifié, allez-y. allez-y. Donc euh, ici par exemple. Mm. Attention, il a plus rien qui va spawn sur le C pour le moment. En tout cas pas avec l'épouvantail. Alors l'épouvantail euh, est parti, on arrête. Ouais. Soyons, soyons certains. Et je, je passe en faisant une petite caresse. Ouais, il, est son est ah, voilà. Voilà, il est quand même vachement... Tu peux même tenter de te soigner, il reste une action. Et même tu tomberais pas, même si tu râles. Ouais, même même ce cas, ça. ça serait dommage. Bon, bah vous vous, vous perdez. Ah, je te sois un pourri. Oui, oui je, vais quand même, je vais quand même essayer ça. Vas-y, sois toi. Tu ah, crois euh, Honnêtement. Ouais, ouais, ça, sois toi. Ouais, le Genre c'est ta hachette. <rire> <rire> ah, ah j'ai une blessure, c'est ça oui. oui. Moi ça me va <rire> très bien. C'est l'objectif même presque. Ah, bon. <rire> Alors, est-ce qu'on a fini le tour là Bah c'est la fin oui. du tour. Donc, les, les menaces vont se déplacer. Exactement. Ouais. Donc, celle-ci se déplace là. Celle-ci se déplace vers le héros le plus blessé. Donc, il y a équivalence. Enfin, d'abord, le plus proche. Donc, il y a égale distance. Ouais, ouais, avait... Le plus blessé. Moi, j'ai 4 blessures. Le ouais, plus haut rang. J'ai distrailli Bergoun. J'ai 9. C'est C'est donc par ici. Ouais, mais... Voilà, ce ne change pas grand-chose. Et euh, ceux-là vont attaquer Bergoun, donc. Bah ah. non Puisqu'il a la torche Non, mais ils attaquent à distance eux Ah Ils restent à l'autre Lui, là, lui. Ah, il est rentré Ah oui, il y a ce lui qui peut pas rentrer. Voilà Ah, il se révèle pas automatiquement non. Non. non non, lui, il attaque à distance Non, on rattrape son pied, il montre en moi qu'il sait C'est euh... Ils attaquent à 2 ah, non, euh... non, à 3, pardon À 3 Ah, bah, bah, bah, peut être un peu quand même Mais heureusement, cinq. mais t'as repris protection Exactement Donc normalement, il y a aucun... T'as bien fait, parce que là, si tu retombes, c'est... Il y a aucun souci Moi, je mais voilà. Ah est là, bon. oh, excellent. Okay. c'était facile. C'était <rire> chaud parce que sinon on perdait un truc oui, complètement compris. facile. Bien. Ensuite, le déplacement des hostiles, donc eux ne peuvent pas bouger. A cause pas, de la torse, Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais vu que lui, il fait pareil en fait. Il, il, va dire, tirer il attaque aussi à Bergoun. Ah, donc on va refaire à à la même chose. Mais bon, de toute façon, on enfin, ça on je a vu que ça passait, donc c'est bon. Ça. Ça passe moins alors Ça ne passe pas. Ça passe pas, il y a bien. Et là, c'est pas cool. Et là, là c'est le... le drame. Là, c'est le gros drame, en fait. Maintenant c'est euh, terminé. C'est terminé. Nous nous avons on arrive le... à zéro. Donc ça, il voilà. faut lire, lire le... le 299, si je me souviens 299 Ça, ça ouais, sent pas 299. bon, cette histoire. Ouais. On était tellement proches. Pas loin de notre... oh là là. Parce qu'on était ah à une zone, une zone près, quoi. Nous avons bien joué, mais malheureusement... Les cris stridents de vos assaillants Résonnent autour de vous Tels les eaux d'un traître tourbillon Un sifflement s'élève Lorsqu'une saguette décorée de crânes édentés Perce la brume pour se ficher Dans l'épaule de l'un de vos compagnons On sait qui c'est Moqueries et grognements s'élèvent de plus belle dans l'abîme Vous gisez, impuissants et ensanglantés Lorsque le son sec de leurs mains Atrophiées sur les peaux tannées De leurs tambours de guerre se fait entendre il est trop tard désormais. Le sommet de la butte est bien trop éloigné et vous êtes assailli de toutes parts. Vos paupières se ferment et laissent l'ombre succéder doucement à cette clarté malveillante. Dans ce demi-sommeil, où vous sentez votre corps rouler et s'abîmer sur le sol rocheux, votre esprit est assailli par l'horreur. Une femme aux yeux crevés, un corbeau blanc qui, voit à qui vole à l'envers, une vague vous éclabousse, Lécume froide ruisselle sur votre visage. Avant d'émerger totalement de ce tumultueux sommeil, des chuintements parviennent à vos oreilles. L'Ikia, Bolvun, Elifoina. Vous avez échoué. Lisez le chapitre 2. Nous allons voir ce que dit le chapitre 2. On a, Sniff. a échoué. Sniff. Après les tempêtes que nous avons essuyées, le moral de l'équipage est au plus bas. Les grincements secs du mât nous réveillent. Nous nous levons péniblement et jetons un œil par-dessus bord. La forme qui se dessine à l'horizon n'échappe à personne. Sommes-nous toujours en plein cauchemar Ce cou épineux et massif surmonté d'une tête de dragon, la proue du dracar de notre roi Hakon, hissée au sommet d'une tour de bois, semble nous défier une fois de plus. Mais nous ne perdons pas espoir. L'un de nous embouche son corps pour nous annoncer mais il se ravise, hésitant, comme s'il savait, comme s'il avait lui aussi eu ce sinistre rêve prémonitoire. Nous abordons bientôt une petite grève qui nous semble familière. Un sentier s'étend devant nous, traçant des courbes irrégulières le long d'une côte silencieuse. Il est nimbé d'une brume bien décidée à suivre chacun de nos pas. Nous devons user de la plus grande méfiance pour rejoindre la tour installée au sommet de ce versant rongé par la houle. Nombreux sont les blessés. Aussi, nous choisissons les plus aptes à gravir le chemin pour aller chercher de l'aide auprès de nos frères. Recommencez l'expédition en suivant les indications du paragraphe 001 en observant les exceptions suivantes. Ne placez pas de jetons de menace sur les zones du totem. Et oui, le corps n'a pas oui. sonné. Oui. Et donc, euh, ils ne sont pas prévenus. Donc ça va être beaucoup plus facile. Décalez le jeton saga c'est placé sur la piste de tour d'une case vers la droite donc l'arrivée du petit euh, de l'épouvantail bah, va se faire plus de... tard donc, et enfin ignorez la section E introduction donc voilà vous ouais. venez de voir en fait euh, une aventure que nous avons échouée de peu mais nous l'avons échouée ça prouve que c'est pas facile et normalement on se réveille avec un rêve prémonitoire on a l'impression d'avoir déjà vécu cela et la nouvelle situation que nous allons devoir jouer va être plus facile avec des conditions plus simples il euh, n'y a pas de, de, de, de menaces présente, euh, contrairement à la première fois parce que cette fois-ci nous n'avons pas sonné le corps et euh, les, les difficultés vont être un peu plus tardives. donc voilà ça, ça vous permet de voir euh, ce scénario euh, nous l'avons échoué malheureusement malgré l'expérience des gens qui sont là et euh, le choix que nous avions fait peut-être qu'on aurait pu choisir euh, quelqu'un avec plus de perception, peut-être je pense que ça nous aurait un petit peu aidé mais euh, en tout cas, on peut recommencer cette aventure le scénario, le principe le système de jeu tient en compte tient compte de, de cela, c'est à dire que euh, il est prévu qu'on puisse rater et recommencer euh, c'est pas... on recommence pas comme si de rien n'était, on sait et c'est prévu dans le jeu euh, et voilà, et donc on vient de de, de finir cette malheureusement par un échec cette première aventure. À une zone, ça c'est ah, vraiment oui. à un mouvement. Ah, on n'était pas loin. Ah, la ring avait le pied failli d'arriver ah, oui, et il s'est tordu la cheville. <rire> <rire> voilà, bah, écoutez, j'espère que cette partie vous a plu, euh, que vous a permis de comprendre un petit peu l'ambiance, la façon dont se déroule ce, ce jeu. Vous voyez que euh, même quand on a l'impression que ça se passe bien, tout peut euh, se corser très rapidement et que les moindres choix peuvent avoir euh, des conséquences. Donc euh, nous ferons d'autres parties, nous ferons aussi des vidéos qui vous expliquent un petit peu le jeu. J'ai demandé quand même, avant de terminer, euh, puisque c'était sa première partie, je vais demander un petit, euh, un petit retour de la part de, de Pete qui, euh, qui va nous dire un petit peu son sentiment après cette, cette première partie. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre dire les choses, mais euh, déjà, les mécanismes sont fluides. On se pose pas de questions de règles. Euh, toutes les actions sont logiques. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop de lancer de dés. C'est-à-dire qu'on qu'il n'y a pas un jet d'attaque, un jet de défense en combat. On fait un seul jet, les ennemis ne lancent jamais de dés. C'est toujours les joueurs qui assument la responsabilité de leur lancer de dés. Et ça, c'est plutôt bien. J'ai trouvé les combats beaucoup beaucoup, beaucoup plus tactiques que ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus binaire. Et là, on voit que la décision d'aller dans une case, ou de se décaler, ou de faire une action de soin plutôt qu'autre chose, a un vrai impact, et alors je pense qu'on a fait au moins 2-3 erreurs pendant la partie sur justement des choix d'action. Euh, L'ambiance et l'univers sont juste, juste vraiment magnifiques. Euh, je suis juste ravi, euh, ravi de cette découverte. Évidemment un peu déçu de ne pas avoir gagné, ça c'est le côté compétiteur. Mais euh, c'est traître, parce que le début de la partie s'est passé plutôt très facilement, trop facilement, et d'un coup ça commence à partir en sucette et, et c'est dur derrière de rattraper. Alors après on peut toujours refaire le film, mais ça donne envie d'y retourner tout de suite. On n'est pas triste d'avoir perdu, on se dit, recommençons et essayons d'autres choses. Moi, je suis très intrigué par les, les deux jetons saga, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière, on n'a même pas été les voir, on a tenté d'aller plutôt directement euh, s'occuper de monsieur L'Épouvantail, mais ça donne envie d'y retourner, ça donne envie de se dire, euh, on va faire différemment et on réussira mieux. Donc vraiment, vraiment un chouette, chouette coup de cœur. Merci beaucoup, merci euh, à Naël qui, euh, qui a assuré euh, les explications de règles, merci à David merci euh, qui est venu euh, et qui... Nathan euh, a déjà fait euh, quelques parties et, euh, et euh, qui est à fond dans, dans ce jeu. Merci, euh, merci David, d'avoir fait ce déplacement. Voilà. Euh, écoutez, j'espère que cette partie, euh, cette partie euh, vous a plu. Euh, nous en referons d'autres. Et euh, à la prochaine. À bientôt. Salut.